Bonjour à tous et bienvenue sur Demos Kratos, est pas vrai, euh, déjà la question, est-ce que vous allez bien Parce que ça fait longtemps qu'on n'avait plus fait de live, donc euh, si vous êtes abonné de Demos Kratos depuis très longtemps, vous savez qu'on a une histoire assez difficile avec les lives, ça bug souvent, mais euh, on, on s'est amélioré au fil du temps et, et cette fois-ci je pense que ça fonctionnera, et surtout on a des invités de qualité donc il faut que ça fonctionne et je vais laisser ces invités justement se présenter à, à oh tour de fignor. rôle. Oh ah je, bah. je croyais que tu, tu nous connais pas. Maintenant, Comme... <rire> bah je ne vous connais pas. Moi, vous êtes arrivés par hasard. Ils ont toqué à ma porte. Et... Alors, non, mais je pense nous. que vous vous définisserez mieux que moi. Ça s'en vient. Voilà. <rire> okay, tu, commences. tu commences, Juliette Eh bien, moi, je suis Juliette Hénard et euh, je travaille avec Vincent euh, pour la chaîne Partager C'est Sympa qui fait des vidéos qui donnent l'envie et les moyens d'agir euh, pour essayer de sortir de ce monde de merde. Oh yeah que okay, c'est beau Alors du coup, moi c'est Jamil de la chaîne Jemil chose à te à dire Jemil chose à te dire, c'est très compliqué Même moi je... <rire> voilà. Mais pour le coup, comme ça je ne suis pas enfermé dans un sujet Et on traite de plein de sujets hyperbondants Comme la fin du monde, mais aussi L'après par exemple, donc c'est hyperbondant en fait hmm. voilà. Moi je fais des vidéos sur internet Merci des vidéos de partager sympa avec Juliette Hénard ici présent et on fait aussi des petites vidéos qui mettent en collaboration plein de youtubeurs pour porter un message tous ensemble. Et il y a des gens qui demandent où qu'il est Usul Alors Il est là où Usul Ah bah alors Usul si tu nous regardes on t'attend. <rire> on ah le salue, c'est ça. On le salue depuis chez lui. Bon, c'était pas du putaclic, hein. il devait venir oui, il devait, et finalement oui. il a eu un contretemps. Voilà. Il, a il, beaucoup de travail. Travail. Il, il est avec nous. Il est avec nous. Il fait ouvrir les guillemets. Voilà, il travaille pour Mediapart. Hein. C'est pas n'importe quoi. Voilà. Ah ouais. <rire> et alors, je, je pose une question juste au technicien. Est-ce que tout va bien Parce que je vois des ding ding ding ding qui arrivent sur le. Le live est bien, c'est sur YouTube. Ouais. Est-ce que vous êtes bien là Est-ce que vous nous écoutez bien Est-ce que exemple. ça marche bien Et est-ce que vous nous voyez sur Facebook aussi la fin du monde, ça marche, ça marche. <rire> On vous expliquera ça pour pré fin du monde, parce que oui, ça existe, un monde, y a, quand il y a une fin, il y a un autre début. Quoi. Pourquoi il euh, y a Usul sur la miniature, bah, Il y, y avait, ah <rire> avait Usul dans la miniature parce qu'il était censé venir, il avait dit oui, il avait dit qu'il avait envie de venir, de parler de ça. C'est pas juste pour vous attirer, euh, il a vraiment annulé au dernier moment, et Julien n'est pas un gros usurpateur. Julien, <rire> voilà. c'est quoi le sujet aujourd'hui et alors le sujet aujourd'hui, c'est quel monde pour demain Quel monde demain Comment on va réfléchir à ce qui va nous arriver Et surtout, comment on peut agir sur ce qui va nous arriver Parce que bah, je pense que ceux qui regardent cette chaîne le savent un peu déjà, ce pas euh, les 30 glorieuses ou, ou des jolies choses qui nous attendent. Et on va en parler ce soir euh, donc avec vous via le chat. Donc n'hésitez pas à commenter parce que je lis les commentaires. Si j'ai le petit smartphone, c'est pour lire vos commentaires. Vous pouvez là, même écrire aussi, des conneries a, parce qu'on les voit là. On, on, on voit vos tout ce que vous dites aussi. On voit tout ce que vous dites <rire> et, euh, et voilà. Rip usule quand même, <rire> fallait, fallait oser quand même, il, il, il et va rip bien. Et usule. Et du coup, alors, le live est très bien lancé sur YouTube. Il n'y a aucun souci. Vous vous ouais. la Régie nous parle euh, par contre sur Facebook, ça bug. Ouf, la merde. Bah tant pis, ah. ça restera ça sur ça bug sur Facebook. Si vous êtes sur Facebook, bah venez sur YouTube. Alors voilà, ouais, bisous. Mais si ça bug, ils n'auront jamais le message. Ouais, on pense voilà. à eux. Euh, Est-ce que vous pouvez écrire... RIP euh, Facebook. RIP Facebook. Ça. Ma personne est sacrée. Un jour, nous arriverons à faire marcher les lives. Bref, nous allons commencer avec une question toute simple. Ici, bah, tous sauf Jimil, mais on va t'inclure dans l'idée. Faisons partie du collectif. Ah, oui. Il est encore temps. Toi, le collectif Moi, c'est « il est prêt. trop tard, point faire <'est ça> ». <rire> la, la, la, la, la, Mais la question <rire> que j'aimerais poser ce soir, c'est « est-ce qu'il est vraiment encore temps ?» Et surtout, il est encore temps de faire quoi Parce que quand on regarde euh, la situation écologique, quand on regarde le rapport du GIEC, celui de la NASA, fin, de tous les experts internationaux, tous parlent d'un effondrement... Probable, possible, même, euh, qui va arriver. En cours, même. Voilà, oui, j'aimerais du coup qu'on commence par définir un peu l'effondrement qui, qui est en train de se passer et qui va nous tomber sur la gueule, pour ensuite, à partir de euh, cette analyse de ce qui va nous arriver, on réfléchisse à comment agir au mieux, ce qu'on peut faire et euh, ce qu'on va devoir faire dans les années qui viennent. Elle est super ta question parce qu'elle est, elle est tellement précise qu'on peut vraiment y répondre. Euh, c'est quoi l'effondrement Vincent bah, C'est quoi l'effondrement Vincent Alors l'effondrement, euh, c'est lorsque différents piliers de notre société, sur lesquels du coup repose l'équilibre euh, de l'ensemble de la société, eh bien, sont fragilisés de telle sorte que si l'un des piliers euh, se casse la gueule, il emporte les autres avec lui. Donc un des piliers qu'on connaît bien, c'est celui de l'économie et qui est, en l'occurrence, extrêmement fragilisé par la finance. Et le, il y a des fortes chances pour que, lorsque la finance se casse la gueule, elle emporte avec elle aussi euh, tout un pan de l'économie réelle, et que, du coup, ce pilier de l'économie emporte avec lui celui de l'État, euh, l'État-providence, l'État qui rend service, l'État qui soutient les citoyens, et que euh, l'État s'effondrant, eh c'est la structure sociale, euh, la, la, la confiance dans la, la justice aussi, euh, qui se casse la gueule, donc euh, une, un pan très important de la société qui se casse la gueule et que ce soit aussi définitif, c'est pas une, un petit pouf pouf et hop on rebondit et on remonte, c'est vraiment l'effondrement, c'est que ces, ces piliers là s'effondrent se, pour de bon et il faut dans les cendres euh, créer quelque chose de nouveau et c'est pas dans les cendres, vu que c'est un bâtiment ça devrait être dans les débris dans les gravats, ouais. dans les dans les gravats. mais vous avez compris <rire> Et peut-être que je peux rajouter que dans effondrement, on parle là d'économie de société, etc. Mais il faut parler aussi de la biodiversité, de la nature, qui est liée intrinsèquement, forcément. Et on assiste déjà, comme tu l'as dit, Juliette, à, à, à un effondrement déjà en cours. On a perdu des tas de, on peut rappeler des chiffres. Ouais, c'est euh, 80% de, de, de, des insectes, euh, 400 millions d'oiseaux en Europe en 40 ans, ce genre de choses. Et ben, c'est le début du truc, quand le plancton disparaît, les poissons ensuite, et à la fin, ben, c'est nous. Donc euh, ça, c'est aussi un, une donnée simplement, sixième extinction de masse, je veux dire. Oui, Comme et c'est qui les auteurs C'est nous Voilà, anthropocène, anthropo, l'homme... On a créé la sixième extinction de masse, et ça fait partie intégrante de l'effondrement. On, on, on parle d'effondrement pour l'économie, mais aussi pour la nature. Bah là, j'ai une définition euh, intéressante de l'effondrement qui est donnée par Yves Cochet et l'Institut Momentum. Qu'on salue, qu'on embrasse. <rire> <rire> Euh, l'effondrement, c'est un processus à l'issue duquel les besoins de base, eau, alimentation, logement, habillement, énergie, ne sont plus fournis à un coût raisonnable à une majorité de la population par des services encadrés par la loi. Et j'ajoute qu'il y a une notion de temps, c'est que ça, ce serait, euh, ce serait plus assuré pendant au moins un an. La définition de l'effondrement, c'est une définition qui est donnée dans le livre de Pablo Servine et Raphaël Stevens aussi, « Comment tout peut s'effondrer », qui est un peu une base pour concevoir l'effondrement. Et du coup, on, on, on, dire, on réalise bien que cet effondrement, il existe déjà dans plein de pays, dans plein de zones du monde, puisque euh, des services encadrés par la loi n'assurent pas forcément partout tous ces services dont nous, on jouit en Occident en ce moment. Est-ce qu'on peut y aller de nos petits pronostics, peut-être <rire> ah, Oui, les pronostics, et, et, et surtout dire que cet effondrement, ce n'est pas quelque chose qui est théorique et qui va arriver dans un siècle, genre on imagine le futur, c'est déjà en train d'arriver, et... Euh, nous, on va l'avoir directement dans pas longtemps. Et donc, c'est ça, ouais. je m'imagine, les pronostics, c'est dans combien de temps ça va arriver, c'est ça bah, En fait, c'est ça qui est rigolo, c'est qu'il y, y a pas mal de, de gens qui, qui sous, sous certaines de nos vidéos dans lesquelles on parle de, de l'environnement et de l'urgence climatique, disent... Ouais c'est bien pour nos enfants et tout et moi je suis là c'est pas pour tes enfants, hein. c'est pour, <rire> pour ta gueule mon grand euh, qu'il faut se bouger là. Et, euh, et moi le, le truc que je regarde d'assez près et j'aimerais bien en faire une vidéo dans, dans, dans l'avenir lorsque le, le temps se, se ralentira et me permettra de faire ce que j'ai envie de faire, euh, ce serait une vidéo sur l'effondrement économique qui je pense va vraiment être le, le déclenchement La parce, crise. Que, parce que du coup voilà il y a, y a des indicateurs, je poste de temps en temps sur mon Mure Facebook des, des articles qui montrent les différents indicateurs d'une crise potentielle. Et on parle en l'occurrence euh, d'une crise à, à l'équivalent de celle de 1929. C'est-à-dire vraiment un crash qui emporte l'ensemble de l'économie mondiale euh, avec elle. Pourquoi Parce que actuellement 50 à 60% de, de ce qui consiste le capitaux des banques euh, est de la spéculation. La spéculation, c'est-à-dire c'est un pari sur l'avenir, c'est pas quelque chose de réel, c'est simplement on parie sur, tiens, je parie que dans euh, 10 ans, il y aura X nombre de barils de pétrole, et donc à partir de là, je peux les revendre sans qu'ils existent vraiment. Donc là, on a 50% de l'économie de la finance qui est comme ça. Et ça, ça veut dire que c'est un risque systémique. Si ça se casse la gueule, bah, ça emporte tout le reste de la finance avec euh, lui. Et on a plein comme ça d'indicateurs. De, de, pourquoi, pourquoi ça emporte le reste avec lui et ben Parce que, en fait, euh, les banques aujourd'hui sont malheureusement trop grosses pour se permettre des pertes. Elles ont trop peu de capitaux pour pouvoir rebondir. Et les États qui les ont sauvés en 2008 ne sont plus aujourd'hui en capacité d'utiliser les mêmes euh, ressorts. Par exemple, on a fait exploser la dette euh, européenne et, et, et la dette de plein d'autres pays pour pouvoir renflouer euh, les banques qui se sont cassées la gueule. Mais si on le fait aujourd'hui, euh, l'euro est mort. L'euro ne voudra plus rien. Tu veux dire que, que euh, euh, les États, ils ont donné de l'argent imaginaire aux banques pour pouvoir se renflouer que du coup ça a fait augmenter la dette. Ouais et ce qui est intéressant c'est que c'est de l'argent en plus pour euh, renflouer leurs paris. Vu que c'était pas pour renflouer. Le, on a donné le... de l'argent imaginaire pour euh, ouais. des paris bah. imaginaires de l'argent imaginaire mais qui est concret après parce que notre dette elle a augmenté et tous les jours les médias disent ouais, la dette de la France elle est énorme mais, oui, elle est énorme. mais ça devient un propos politique hein, parce encore une a fois ça qu'on va sauver les banques oui mais c'est tout ça que le mot imaginaire il est vraiment très bien choisi parce que effectivement dans euh, une ouais. banque euh, si tu as la, la bulle financière donc le complet seulement 2% de tête hein, faut vérifier faut pas nous croire sur parole hein, les gens euh, 2% c'est l'économie réelle du vrai du vrai capital du, du vrai argent et par vrai on entend que ouais 2% c'est vraiment ridicule le, le, 98% c'est euh, du vent c'est euh, de l'argent, euh, de la finance des choses que sur un clavier on tape entrée et voilà ça crée de l'argent un crédit à la banque, parce que là on parle de choses très, très théoriques très grandes qui sont loin de notre réalité un crédit à la banque c'est très simple hein, je, je le dis parce que j'ai des gens qui travaillent en banque je connais bien, euh, c'est un clavier on tape des zéros, on fait se rentrer ça paraît très ridicule et drôle de dire comme ça mais c'est totalement ça Mais alors, un accord avec euh, des gens derrière mais ça reste ça ça n'existe pas. Alors là, juste pour savoir, juste, la date non J'allais dire la date, j'allais dire la date. Vas-y justement, la date, ça. Ah, la date, ah, ah, date. C'est lundi après-midi, prenez Il y, <rire> y a vraiment un, un ensemble de journalistes, et c'est pas un truc de gauche qui le dit, c'est The Economist, euh, et qui a été qui repris est, par ouais. Bloomberg, qui est vraiment le, le, le média euh, officiel aussi euh, très reconnu dans le monde bancaire, qui dit que c'est fin 2020 qu'il y aurait une récession à crash boursier. Et ce qui est très rigolo, c'est que potentiellement, c'est la première fois que vous en entendez réellement parler, alors que ça peut avoir des conséquences très, très concrètes sur votre épargne, euh, sur la valeur de l'euro que vous utilisez quotidiennement pour, euh, pour faire vos achats. Et, euh, et si on ne vous en parle pas, c'est ça qui est le mieux, c'est parce qu'on vous dit que les économistes n'aiment pas faire des prédictions. Mmh. Donc, euh, bien que l'essentiel de la richesse est actuellement créé dans la finance et que c'est des paris, lorsqu'il s'agit de prédictions sur l'avenir économique de, de, de, de nos pays, et eh bien là, on ne veut pas en parler et aussi par peur que ça crée le problème. Parce que comme 50% c'est du vent, si on dit que c'est du vent et que tout le monde s'en rend compte, et eh bien du coup ça crée le crash. Oui, on, on avait parlé d'une métaphore avec Vincent pour euh, essayer de comprendre cette espèce de montage financier et le... ouais. la crise qui risque. C'est imaginez que vous jouez au Jenga. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'espèce de tour en briques en bois. Et donc au début vous faites votre tour et puis après vous enlevez des briques pour faire un truc plus haut. Donc ça déjà c'est l'économie qui fonctionne comme ça, on enlève des machins on les met plus haut pour essayer de faire des profits. Puis il y a un moment carrément où on peut plus fragiliser davantage la tour et du coup on se met à jouer au Air Jenga. C'est-à-dire que vous posez des briques en bois qui n'existent pas et vous dites si si regarde vous voyez pas mais c'est une brique je vous assure c'est une brique et je la mets là. Et tant que tous les joueurs y croient ça marche mais il suffit qu'il y en ait un seul qui dise mais les gars vous êtes complètement fumés il n'y a pas du tout de briques là en fait. Pour que tout, tout s'effondre et que finalement on se rend compte Ah, mais oui, on en fait, merde, il n'y a plus rien. Et imaginez donc si on a 2% de Jenga en bois et 98% de. Air Jenga, tout d'un coup on se retrouve avec et la réalité et c'est pas grand chose. Il y a un truc tout bête, c'est que si les gens veulent récupérer leur Jenga, si les gens veulent euh, ouais, euh, bien venir bien. dans les banques récupérer leur argent, bah, si t'as si, si pas de mouvement de panique, que c'est normal, il y en a deux, trois qui viennent de temps en temps, ça passe. Mais si t'as un mouvement de panique et que t'as tout le monde qui vient retirer son argent en même temps, bah, la banque elle a pas l'argent de tout le monde. Et du coup, et même euh, pas tout le monde. Et du coup elle est obligée de, de restreindre l'argent qu'elle donne. Enfin, c'est ce qui s'est passé en Grèce, en Espagne pendant les crises. Tout le monde voulait retirer l'argent. Euh, ils étaient limités à un certain nombre d'euros par jour. Euh, Enfin, les banques sont très faibles aujourd'hui et donc ce que vous disiez c'est que l'effondrement voilà, c'est pas dans 50 ans, c'est plus 5, 10, 15 ans, euh, est-ce qu'il est encore temps d'éduquer Parce qu'on dit toujours oui mais euh, euh, il faut aller euh, faire la, la politique des petits pas, il faut éduquer le peuple et le peuple petit à petit il comprendra ce qui se passe, il élira des meilleurs dirigeants, euh, Ça à la planète. sauf que 5 à 10 ans, à 15 ans pour l'effondrement on n'a plus le temps d'éduquer, de faire des petits pas. Et, et, et donc, est-ce qu'il ne faut pas plutôt agir directement Et s'il si faut plutôt agir directement, comment agir directement bah, on Fin peut, 2020. Est-ce est qu'on peut, est peut, est est qu peut faire une transition propre entre euh, la crise boursière, la banque, le Jenga et vas y, transition -y c est transition les stable En même temps, il y a des commentaires. Coucou, euh, La Rochelle, j'ai entendu, j'ai vu... Euh, voilà. Mais où on est Udule Udule n'est pas. Toi, voilà. Vincent, <rire> tu étais en train de donner un exemple. Ouais. Euh, en train de donner un exemple une étincelle qui pourrait provoquer l'effondrement, c'est ça que tu voulais dire C'est ça, et, et dont, dont finalement on s'interdit de parler, c'est ça qui est important à retenir on s'interdit d'en parler de peur que ça le provoque mmh. et lorsque on a envie d'en parler on vous dit non mais vous êtes dingue, vous vous rendez compte de la responsabilité que vous avez, et c'est des choses qu'on dit par exemple à Pablo Servine, je le sais euh, qui a écrit le bouquin euh, mais du coup la, la question c'est de se dire qu'est-ce qu'on fait à partir de là est-ce qu'il est encore temps d'agir, de prévenir, etc effectivement le, le, la récession les, les, les économistes sont d'accord pour dire que c'est fin 2020, euh, au plus tard, euh, donc c'est dans peu de temps, donc qu'est-ce qu qu qu qu'il est encore temps de faire Mais On parle toujours de la crise, là. Alors, alors maintenant c'est la transition propre, là, c'est voilà, voilà. Là, là, là, on est fait euh... une transition propre, effectivement, donc il y a différents piliers, euh, on a parlé de biodiversité, Tout à fait. avec le rapport du VVF qui dit que 60% des animaux euh, sont morts, voilà. et ils sont pas... Euh, déjà euh, disparus, maintenant, là, voilà. déjà disparus, voilà. euh, ouais, ouais. ils sont pas cachés. Mais ils ne vont pas ils ressortir. pas vont enfin, pas on les, les a tués, hein. il faut peut-être préciser. On les on a tués. Ouais, ouais. Mais par contre, euh, donc voilà, il y a le, le, le domaine économique, il y a aussi le domaine de la démocratie, de, de notre État, ouais. dans lequel nous n'avons largement plus confiance, dans lequel très peu de gens sont prêts à voter. Il euh, y a Antoine qui te parle. Et, euh, mm -hmm. et du que, coup, tu, moi aussi, ça. moi c'est bien. C'est moi qui ne parle pas bien dans le micro. Il ouais. <rire> faut parler dans le micro non, non. Bah, ah. Tout le monde entend bien Donc fait. là maintenant, c'est qu'est-ce qu'il est, qu est -ce qu y a encore temps de faire, sachant le très très peu de temps euh, qu'on a, qu'est-ce euh, qu'il est qu y a encore temps de faire sur ces différents piliers, sur ces différentes approches, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait, allez-y les amis, brainstorm Voilà, et surtout qu'est-ce qu'on fait ou est-ce qu'on continue à éduquer et faire la politique voilà, un type Voilà, cette question-là ah ouais, est très ça. importante. Ben, ma foi, je crois que agir, euh, on peut pas, enfin j'ai cru comprendre qu'il y avait, soit on agit, soit on continue à éduquer, non, mais on n'est pas le justement. temps. Et ben. Agir, c'est éduquer, continuer coûte que coûte. Enfin, c'est la réponse. Souvent, on me pose cette question. Euh, euh, est-ce que, bah ouais, regarde, là, tu t'agites, tu essayes de faire des vidéos, des trucs, des actions, est-ce qu'on a encore le temps de faire des choses alors qu'on sait que c'est la merde et que c'est foutu Autant appuyer sur l'accélérateur et puis euh, tout cramer, vu qu'on n'a plus le temps, et puis que c'est foutu. C'est une bonne réponse, à ma foi. Les gens font ce qu'ils veulent, après tout. Mais... Euh, il s'agit de choisir son camp aussi. Euh, dans tous les cas, moi, je préfère faire partie de la team de gens qui essaient. Et euh, oui, l'éducation, l'éducation populaire et le, la conscientisation est nécessaire parce que dans l'idée, je vais être court. Hein, dans l'idée, le vrai changement, c'est quand on est conscient et qu'on a accepté, quand on a conscientisé, conceptualisé. On est d'accord, on veut le faire. Tu vois. Le temps est long pour faire ça et on n'a pas ce temps. On est d'accord. Hein. Mais le forcer, on y viendra, le forcer, euh, forcer ce changement, euh, ben, il n'est pas durable, parce qu'on aura forcé les gens. Donc on est un peu le cul entre deux chaises, et ben, la réponse, on l'a pas. Quoi. Donc on va... Pas là-dessus, mais moi pour moi je crois qu'on n'a pas la réponse. Il faut tout faire en même temps, il faut faire le feu de tout bois. Ouais, oui. moi je suis complètement d'accord. Ce qui est ce sûr, c'est qu'on n'a pas le temps de se prendre la tête pour savoir euh, est-ce qu'il est encore temps ou pas, est-ce qu'il euh, vaut mieux agir ou éduquer. On s'en fout, fais, fais le premier truc qui te passe sous la main, le truc qui te dit le plus, le truc qui est le plus facile, et, euh, et puis on, voilà, diversité des tactiques, et puis on verra à la fin quoi. Mais ce qui est sûr et certain en tout cas, c'est que. Quoi qu'on fasse, il faut qu'on fasse quelque chose. On peut pas dire euh, euh, je reste chez moi, je ne fais rien parce que de toute manière euh, ça va se passer sans moi, ça va ça va arriver l'effondrement, je ne peux rien faire. Non, il faut ce que tu disais faire tout ce qu'on peut, soit éduquer, soit agir, soit les deux en même temps. Un peu de bienveillance quand même parce que souvent, euh, enfin juste vraiment. Euh, oui. Non les gens, il faut pas... Enfin oui, bien sûr qu'il faut, bien sûr. Mais euh, euh, en te disant, euh, il faut pas rester chez toi, il faut que tu bouges. Euh, c est, c est, non, euh, oui, il, y a, il y a quelque chose de dramatique. J'entends autour de moi très souvent, c'est de se dire, on a des chiffres toute la journée, des faits, des trucs, putain, mais il y a tout ce qu'il faut pour qu'on déprime. C'est très dur d'entendre ça. Qu'on n'a pas d'avenir ou qu'on va pas vivre glorieux ou un truc facile comme nos précédents. Euh, donc c'est dur de, de, de, de, de, de faire face alors que tu restes chez toi à bouffer des chips, ma foi. Je ne peux pas te dire que euh, c'est ce qu mal ou quoi que ce soit, dans l'idéal, il faut, il, faut, euh, il faut faire les choses, mais il ne faut pas euh, culpabiliser. Enfin, je ne sais pas ce que tu as fait, oui. mais j'ai envie de le dire, c'est tout. Voilà. Euh, moi, mon but dans la vie, c'est être heureux et euh, j'ai découvert qu'être heureux, un des moyens pour atteindre le bonheur, c'était d'avoir une vie qui est alignée avec le sens que je ressens en moi et un des sens dans lequel j'ai envie d'aller, c'est celui de construire un avenir juste et durable pour tous. Et euh, effectivement, cet avenir, il est compromis euh, de plein de côtés. J'ai moi-même pas le pouvoir euh, d'arrêter la sixième extinction de masse. Et j'ai euh, très peu de pouvoir aussi pour euh, bloquer l'industrie fossile, qui est bien partie pour euh, défoncer toute chance d'un avenir euh, sur cette planète. Mais du coup, moi, ce que je me dis, c'est que tout ce qu'on peut faire maintenant, qui fait de nous des espèces d'adultes politiques qui fait de nous des personnes qui se sentons légitimes euh, d'agir pour défendre des choses là où le gouvernement ou les multinationales nous disent que non, on ne devrait pas. Euh, C'est des choses dont on aura besoin toujours, quoi qu'il advienne, euh, que la société s'effondre ou pas. Les personnes qui aujourd'hui agissent, les personnes qui apprennent à faire ensemble, ce seront aussi les premières personnes à être en capacité d'apporter du soutien dans une situation d'effondrement et de reconstruire quelque chose, si c'est possible, euh, post-effondrement. Donc tout ce qu'on a à faire, vraiment aujourd'hui, c'est s'autoriser à agir, rencontrer d'autres avec qui faire, là où on est. Et c'est ça qui est super intéressant avec Il est encore temps, c'est qu'il y a des gens partout en France, là, dans, dans toutes les villes et les villages qui, qui agissent ensemble. Et mentalement, s'autoriser à se dire, ok, j'ai en face de moi l'État, on m'a appris que j'étais un citoyen, et cet État est en train de me faire défaut. Cet état, cet état est en train d'agir d'une manière qui m'interdit un futur. Euh, à l'époque, ce que pouvaient me dire mes parents, c'est euh, « Ah, je ne suis pas sûr qu'on euh, aura une retraite. » Moi, je leur dis « C'est une immense blague. Je ne suis pas sûr que je vais vivre, en fait, jusqu'à ton âge. » Donc, euh, c'est ça qu'on est en train de, de, de, de vivre. Et donc, il faut être à la hauteur de ça, quelque part. Il faut s'autoriser à agir qui soit à la hauteur de cette urgence, qui soit à la hauteur aussi de ce constat euh, et donc moi le truc que je mets beaucoup en avant, c'est la désobéissance civile, c'est se permettre de bloquer l'industrie fossile là où elle détruit la planète, se permettre de euh, peinturlurer la métropole de Lyon pour euh, signifier le fait qu'elle ne tient pas des engagements qui nous permettent de vivre dans notre ville euh, à plus de degrés d'augmentation de la température. Et, euh, et voilà. Voilà parce que justement c'est ça dans les commentaires, on a Sean Sorus qui nous dit mais concrètement on fait quoi Concrètement, C'est si la politique des petits pas, euh, petit à petit, euh, parler aux gens, élire des, des, des mecs au pouvoir, euh, des mecs plus souvent que des femmes, euh, triste réalité. Euh, voilà, si on ne fait pas ça, qu'est-ce qu'on fait concrètement Tu as commencé à parler désobéissance civile, euh, action directe. Est-ce qu'on peut aller là-dessus rapidement, dire comment on peut agir concrètement, à son échelle, mais aussi collectivement pour ne pas éviter l'effondrement, parce qu'en fait, l'effondrement est inévitable, mais pour ne pas tomber du huitième étage, mais tomber euh, bah, de moins haut. Parce que c'est ça le but d'agir aujourd'hui, c'est de tomber de moins haut, et surtout qu'une fois qu'on est tombé, on arrive à se relever plus rapidement. Tu n'es pas d'accord avec ça Si, si, si, je si mon doigt pour... De... Ah, ben bah voilà, bah, euh, je, je te laisse... je te laisse. <rire> euh, euh, doit... <rire> et moi, monsieur, je te laisse répondre sur ça euh, selon moi, c'est un langage que moi il euh, n'y a pas de réponse, encore une fois une réponse, comment faire, bah, c'est ça qu'il faut faire oui. n'empêche que euh, on a des données qui nous montrent ce qui impacte le plus ce, ce, ce, alors, on, on parle encore du climat, je ramène ça dedans parce que c'est vrai qu'on parle d'économie, etc. et ça, tout est lié, encore une fois si euh, le climat enfin, euh, du coup, s'emballe eh ben, nous on s'emballe avec parce qu'on est complètement lié à lui, et du coup l'économie et tout ça on sait que ce qui a impact le plus c'est dans le climat vous savez, bah des connes. Oui, mais elles sont émises par quoi le plus Voilà. L'agriculture. Donc l'agriculture euh, est essentiellement euh, la, la production euh, de viande bovine euh, et porcine bon, rouge, quoi. Euh, donc si, c'est pour répondre à la question, une réponse, et c'était la mienne, c'est-à-dire que l'action la plus forte que je pouvais faire pour agir contre ce, ce, ce. ce ce dérèglement climatique qui, de fait, va se produire parce qu'on subit les effets du réchauffement d'il y a 40 ans. Enfin, Il y a une inertie, tout ça, bien sûr. On connaît la chanson. Mais c'était de réduire mon impact carbone de manière la plus importante, important, donc devenir végétarien. C'est pas parce que tu ne l'es pas, encore une fois, mon cher ami internaute, que tu n'es euh, pas dans, euh, dans les bons clous. Mais factuellement, j'en suis arrivé à ce, à ce constat-là, euh, il y a quelques années. Et du coup, je me suis dit, ben bah, voilà. Euh, je vais pas manger et puis en fait, disons que je suis vivant et euh, plutôt pas mal. Je veux dire que ça va très bien. Donc euh, voilà, <rire> je ne suis pas, je n'ai pas perdu de kilos, je ne suis pas en carence, tout va très bien. Je pense que euh, je ne sais pas si vous partagez ce constat-là mmh. pour ce qui est d'une action la concrète. La plus forte, pour la mienne, c'était Après, il ne faut peut-être pas rester sur le côté individuel. Ah, J'agis pour moi, mais ah, chercher derrière le côté je... aussi revendiqué. Eh si, si tu réduis ton, ta consommation de produits carnés, tu le fais pour toi, pour réduire ton empreinte carbone à toi aussi. Mais tu revendiques tu sais bien, pour a, a, euh, éduquer politique. en même temps, agir, de la désobéissance civile. Enfin, il, y a, bien sûr. il y a un ensemble d'actions. Il ne faut sûr. plus penser juste soi-même. Et si on change tous, un jour, ça changera quelque chose. Je partage pas ça changer ça tout soi même <rire> Et euh, ouais. essayer de changer les autres, et essayer de leur proposer des actions alternatives, vous autres pas les changer, essayer de leur proposer des manières de changer, peut-être. Je pense que ça, tu on en plus que est plus d'accord sur ça. Voilà. Ouais, moi, j'ai je... ouais. envie de répondre à ta question et de donner ma réponse à la question d'avant, euh, c'est que, en fait, une vie où sur laquelle je n'ai pas d'impact et une société sur laquelle je n'ai pas d'impact, on s'en fout de mon avis, on s'en fout de ce que je fais, où je pèse rien. Euh, c'est actuel. Bah, moi, en fait, j'ai moi une vie comme ça, je n'ai pas envie de la vivre. Donc euh, j'ai peut-être pas beaucoup de pouvoir mais un pouvoir que j'ai, c'est l'histoire que je me raconte pour ma vie actuelle. Ça, j'ai le pouvoir de le choisir. J'ai le pouvoir de choisir quel sens je donne. Et du coup, moi, j'ai décidé de croire que j'avais un impact, même minime. Et à partir de là, moi, je vous invite à vous raconter l'histoire que vous avez envie et, et d'imaginer le pouvoir que vous avez envie d'avoir. Et une fois que vous avez mis ça en place, en fait, tout est possible. Si toi, tu trouves que ce qui fait le plus sens... Ce qui te donne le plus de pouvoir, c'est d'arrêter de, de manger de la viande. Bah raconte-toi cette histoire et fais-le. Et j'ai envie de dire, c'est c'est pas vraiment concret, mais en même temps, ça peut mener à un truc très concret. C'est euh, putain les gens euh, croyez à votre pouvoir parce qu'une vie sans pouvoir, euh, ça ne pas. Enfin moi je trouve ça ça vaut pas la peine d'être vécu et choisissez le truc qui vous parle le plus. On se fout de quoi Ce qu'il faut à mon avis, le truc qui a le plus d'impact encore avant l'agriculture, c'est les gens inactifs. Parce que là, nous, on est une minorité euh, à ouvrir notre gueule et, euh, et à se faire entendre. Euh, mais la majorité est passive et se laisse faire et va et fait métro-boulot-dodo et subit sa vie. Mais si cette majorité se bouge, ça change tout, en fait. Et c'est vrai qu'il y a une histoire de récit, parce qu'il y a une histoire de « ouais, mais ma place, c'est celle-là ». Et s'inventer une autre place, s'autoriser à se dire « tiens, je suis légitime, en fait, de revendiquer telle ou telle chose ». Et, euh, et, et contribue très très activement à notre capacité à agir derrière et à notre capacité aussi à, à faire émerger. C'est ce que toutes les ONG attendent, c'est l'espèce de sursaut citoyen où d'un coup des centaines de, milliers, de millions de, de personnes partout dans le monde réaliseront oh « Merde alors, il y a urgence !» Et puis paf, sortiront dans la rue et feront un truc. Et en fait, effectivement, le, le plus sûr chemin pour ça, c'est un récit. Et c'est ce que développe beaucoup Cyril Dion, c'est construire un récit euh, dans lequel on, on se retrouve et qui nous autorisent, qui nous permettent d'agir. Moi, effectivement, j'avais envie de rebondir sur ce que tu disais. C'est clair qu'au niveau individuel, l'impact de devenir végétarien est énorme et même vegan. Euh, et, et ce qui m'intéresse, moi, c'est de me dire tiens, euh, notre société, elle, euh, moi j'ai fait relations internationales, donc euh, mon regard il est beaucoup sur les relations de pouvoir, sur l'organisation du pouvoir dans une société. Et certes il y a du pouvoir dans l'agriculture, il est présent et on le voit par plein de politiques européennes, etc. Euh, mais mais j'aime bien chercher euh, quels sont les points de levier, les, les, les, les, les endroits sur lesquels on peut appuyer, qui va faire basculer des géants et soit les foutre par terre, soit les forcer à prendre la direction qu'on a envie de faire. Moi, mon gros dada ces temps-ci, c'est réalisé, mais en fait, c'est ouf. Il y a, des, il y a vraiment des, des géants comme la Société Générale, comme Total, comme des assureurs très connus comme Alliance ou AXA, qui lorsqu'on fait à, à 12 personnes une petite campagne de shaming, avec quelques photos dans lesquelles on leur fout la honte pour leurs investissements, pour leurs pratiques, pour, pour telle ou telle chose, à quel point ils y sont sensibles en fait et à quel point, en, en finalement assez peu de choses, on peut réussir à les bloquer rapidement. Et ce qui est intéressant, c'est que l'impact réel de ces actions-là, elle peut se mesurer en milliards des investis, par exemple. Euh, mais elle se mesure aussi en nombre de personnes qui se sont senties légitimes de dire à, au fleuron français total qu'il chie dans la colle, tu vois. Et, et ça aussi, c'est un des récits qu'on a envie de mettre en avant, quoi. Alors, puisque tu parles de récits, j'aimerais justement te, te lancer la balle sur un truc, c'est que. On a un récit qui est de dire « Ouais, mais le problème, c'est pas nous, c'est les 1% les plus riches au monde. C'est eux qui, euh, qui polluent, c'est les 1% les plus riches au monde qui ont accaparé 87% des richesses, euh, c'est les 1% au monde qui ont le plus pollué, etc. » Et on se met ce récit dans nos têtes en lui disant « C'est pas nous, c'est les 1% qui devraient changer. » Et en fait, Jamil euh, m'a euh, fait remarquer il n'y a pas longtemps dans une de ses vidéos que les 1%, euh, c'est pas ce qu'on croit être, c'est nous. Et du coup, j'aimerais que, que tu nous dises un peu euh, quel est le prix du ticket d'entrée pour être dans ces 1% les plus, plus riches, et, et, et qu'on se rende compte, en fait, mmh. voilà, euh, de, de, de cette réalité. Bien sûr. Avant de répondre à cette question-là, euh, déjà, je, je voulais juste rebondir à ce qui a été dit après euh, ma réponse tout à l'heure. Euh, ma réponse que je vais dis, c'est dans un cadre complètement personnel. Et effectivement, euh, il faut euh, agir, je crois, sur nos deux pieds, c'est-à-dire euh, de nos choix personnels pour euh, le climat, par exemple, et d'un choix collectif pour une conscientisation globale et une, une action collective contre les institutions ou pour les sauver. Enfin, par exemple, je ne suis pas euh, anti-État, par exemple. Quand tu dis... Euh, je sais que j'imagine que toi non plus, mais qu'aujourd'hui, l'État... Parce, qu parce, parce que gangrénés par la finance et euh, des personnes mal intentionnées euh, nous entraînent vers quelque chose de négatif, euh, à la base, l'État, c'est nous, et, euh, et nous appartient. C est, c est, c est, c est, et il est censé... Et c'est ce que je veux faire, moi, dans... Euh, <rire> ben ouais, à la base, mais bon, c'est plus le cas. Et euh, l'objectif, voilà. selon moi, ça serait de le rendre fort de nous et euh, de, nous, de pouvoir, du coup, rendre nos ennemis les plus faibles. Bon, euh, mais si ça euh, nous est pas permis, ça Eh ben, on renverse la table. Mais, euh, voilà, et comment on renverse la bah, table Il n'y a pas de manière. Il y a toutes ces manières qu'on les a un peu égratinées là, effectivement. Et d'ailleurs, quand tu dis que euh, 12 personnes peuvent atteindre euh, une société. Euh, Bancaire euh, sur son image. Oui, c'est message intéressant parce que c'est vrai. Le, euh, McDo ou n'importe quelle entreprise, souvent le budget le plus important, c'est la com, c'est l'image. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, ce qui compte, même pour nous, nous euh, petits euh, euh, créateurs, euh, je sais pas quoi, on sait que le gros truc. Malheureusement ou pas, il y a je pense beaucoup de malheureusement. C'est l'image, c'est ce que c'est ce que ça renvoie. Et souvent, on a beau être deux derrière une caméra, on a un impact de dingue. Et une entreprise, c'est la même chose. Donc effectivement, attaquer, montrer que euh, que que, que c'est pas bon et attaquer sur l'image, c'est c'est quelque chose d'hyper efficace. Bon, pour répondre à la question sur les 1%. Alors oui, euh, je vais vous poser du coup à vous la question. À votre avis, dans le monde, ah oui, dites-le en commentaire ou en commentaire aussi dans les, chez les internautes. Combien faut-il gagner par mois? pour faire partie du début des 1% Entrer dans cette caste euh, des 1% Combien Alors dites, dites par commentaire, voilà. on va lire les commentaires. je mois. trouve que la, la, la ah, est question est, est chelouement posée. Oui, mais après, je me réveille. Parce qu'il rapport rêve, à, à, la, à la capacité, de, le pouvoir d'achat. Bien, euh, bien sûr, bien voilà. sûr, mais il y a plein de manières de faire. Euh, voilà, mais là, c'était une des Alors, techniques. On a 2000, on a 2500, 30 000, 1000 euros par mois, 5000, 1000, 5000, 50 000 euros par mois. Mais attention, dans le 3000, monde. Hein. 2 000, 3 000, 100 000, 500 000, 2 000, 2 000, 3 000. Eh bien, c'est plutôt ça. Putain, Exactement. vous êtes fort en nombre. Hein. Exactement. Oh là là. Faudrait préciser 2 380 euros par mois pour faire partie. Alors, ça veut tout dire et rien dire, comme tu l'as souligné il y a deux secondes. Euh, pour faire partie, je le répète, hein, de, du début des 1% les plus riches du monde, il faut gagner un minimum de 2380 euros. Alors, tu me diras, ah, putain, mais merde, quoi Et du coup, euh, je suis hyper riche. Alors, je ne les gagne pas, moi, personnellement, par exemple. Mais je fais partie des 4% les de plus riches du monde, avec mon salaire. Tu vois Et euh, dans le monde, il y a l'Inde, il y a l'Afrique, il y a la Chine, il y a tout ça. Et effectivement, mais qu'est-ce qui, tu parlais du pouvoir d'achat Mais qu'est-ce qui définit aujourd'hui dans un capitalisme exacerbé Eh bien, on est, on est défini que par ça. Hein. Mm. Par de pouvoir d'achat. Le pouvoir de pouvoir acheter une maison ou une voiture ou une sucette. Donc, du coup, c'est vraiment ça qui définit euh, de, ton pouvoir euh, d'acheter euh, la ville ou le monde ou rien du tout. Et Bernard Arnaud, qui... Souvent, on a cette, euh, bah c'est lui le 1%. Eh ben non, lui il fait partie du 0,001%. Et quand on dit, je suis là-dessus, que 87%, 82, je sais plus, des richesses créées en 2017 ont été captées par 1% des gens les plus riches, ce mode de calcul nous montre qu'en fait, oui, c'est des gens qu'on connaît ou même nous-mêmes qui, de par le système que nous contrôlons même plus. Faisons que nous captons cette richesse parce que euh, dans le monde, travaillent en moyenne une dizaine de personnes pour notre bonheur notre matériel et l'agriculture, etc. C'est très complexe et moi, ça m'a aidé à relativiser euh, notre, euh, notre rapport à tout ça. Et tu vois là où Oui, ah non, oui pour, juste pour finir sur les chiffres, parce que je vois plein de réactions des gens qui disent « Ah, putain, euh, ça fait pas beaucoup !» ouais. euh, Moi, j'avais regardé que tous les Français, bon, j'imagine, hors... Euh, oui, pardon. Or, euh, or euh, euh, sans domicile fixe, enfin bref, Donc, même, oui. même les SMICAR, ils font partie des 8% les plus riches du monde. Ouais. Tous les Français. Le euh, monde des... Mais, justement, tu vois sur ces chiffres-là, moi, la question que j'aimerais vous poser, enfin que j'aimerais euh, amener sur le débat, c'est... On dit qu'il faut faire des efforts. On dit qu'il voilà, va falloir euh, bah, changer nos habitudes de vie parce que euh, la manière dont on vit aujourd'hui n'est pas viable écologiquement. L'effondrement est dû parce que, en grande partie parce qu'on vit au-dessus des moyens de la planète. Et en fait, on dit souvent « oui, mais moi je vis modestement, c'est les riches qui doivent changer ». Et en fait, ce truc de se rendre compte que nous, on est les 1% ou les 4% les plus riches du monde, eh ben, on se rend compte que c'est quand l'Inde, la Chine, les autres pays du monde entier vont vouloir nous rattraper, que ça va être un désastre écologique, mais que, mais, mais que du coup, ça veut dire que nous, notre travail, ce n'est pas de rester à notre niveau et d'attendre que les autres restent au leur, c'est nous de descendre de niveau. Et c'est pour ça qu'on parle souvent décroissance, ouais. zéro déchet, véganisme, pas parce que euh, c'est des modes de hipster, oui. etc. Mais parce qu'on se rend compte qu'on est les 1% qui ont capté 87% de la richesse et qu'il faut qu'on arrête de capter toute cette richesse. Donc qu'on arrête de polluer, qu'on soit zéro déchet, qu'on arrête de manger autant de viande parce que c'est pas viable écologiquement, véganisme, euh, qu'on arrête d'acheter et de consommer autant, la décroissance... Ouais, là tu parles de plein de... Je suis oui. d'accord avec toi, mais tu parles de plein de mesures individuelles. Hein. Le... Notre impact, notre impact euh, carbone et notre impact sur la planète il réduira quand on changera euh, à l'échelle nationale, en fait. Parce que oui, la décroissance quand... peut être nationale, c'est pas que toi-même. Oui, main, oui, oui, oui hein, bien sûr, ça. mais c'est juste que les exemples que tu t'as donné, c'était surtout, euh, surtout... Moi je me souviens que j'ai calculé mon empreinte carbone il euh, y a deux trois mois euh, je l'avais pas fait euh, avant parce que ça me faisait flipper de ouf et j'avais ra ouais. Ouais. raison parce que même avec tous les efforts que je fais je suis à deux planètes ah oui voilà. ouais, ouais, non, deux... on va en trouver une euh, à... <rire> elle est à côté Attends. un peu sur la gauche est mais parce qu'elle n'est pas éclairée par le soleil ah. tout le temps mais t'inquiète pas on va en trouver une euh... et ça, un truc un truc chemin. un truc qui m'avait niqué mon bilan carbone c'était euh, euh, les déplacements mmh. et du coup en fait j'ai ce que je peux faire vis-à-vis -vis de mes déplacements c'est euh, arrêter de me déplacer clairement ou juste tout faire à vélo sauf que comme avec partager sympa on se déplace pas mal pour euh, les vidéos bah je prenais le train je prends même pas l'avion hein. je prenais le train sauf que bah le train c'est quand même de l'énergie nucléaire et ouais. que ça a des coûts cachés et, etc et donc euh, mais ça j'ai pas de prise tout ce que je peux faire c'est c'est genre arrêter de me déplacer donc là on est à une échelle qui dépend pas de moi mais bref je voulais lancer la balle à vincent sur autre chose qui est as un truc Ouais, t'as un truc intéressant à dire sur qu'est-ce qu Quand on est privilégié, qu'est-ce qu'on fait du privilège? Ah, c'est vrai que c'est une grande question que, que, que je me pose parce que j'ai eu la chance d'avoir par exemple. Euh le temps et, et, et la, la liberté d'action pour développer un savoir-faire de, de vidéo. Puis tu es un homme blanc suis occidental, homme blanc, si, grand, hétéro. hétérosexuel, tout ce qu'on Il qu cumule veut. tout ce qu'il faut. C'est qu ça <rire> dans ce monde. Et, <rire> une et, jolie casquette. et, et la question est qu'est ce qu'on fait de tout ça euh, hum. Et effectivement, moi, j'ai dédié l'ensemble de ma vie à essayer d'améliorer le bordel dans lequel on est et de euh, permettre aux gens de se rencontrer, de tirer de l'énergie de cette rencontre de manière à ce qu'on se sente légitime d'agir après ça euh, à tous les niveaux. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le niveau collectif et le niveau politique. Mais effectivement, la, la question se pose de euh, comment on utilise nos privilèges de manière à impulser le plus grand changement possible. Parce qu'on connaît énormément de gens. Je pense que vraiment, il faut arrêter euh, les... les les échanges où on dit euh, ouais, mais en vrai, euh, c'est la Chine le problème, c'est l'Inde le problème, euh, c'est juste euh, faux et c'est facile. Et, et en fait, les, les, si vous voulez, des coupables, ils sont, ils sont juste à côté de chez vous. Quoi. Euh, BNP Paribas est présent partout dans le monde et est un des plus grands euh, encore investisseurs dans le charbon. Euh, on va sortir une enquête là-dedans. Euh, Société Générale est aussi présent partout, bref, il y, y a des gros trucs français vraiment à côté de chez nous qui ont un impact énorme sur le monde et qu'on va à peine chatouiller en fait, qu'on ne se permet même pas de critiquer. Euh, ici, combien de personnes qui nous regardent ont effectivement un compte à BNP Paribas et pourraient le fermer du jour au lendemain. Mais pour le faire, il faut avoir conscience de ça et se sentir légitime de, euh, après ça, avoir son banquier qui dit euh, « mais pourquoi vous voulez fermer votre compte enfin ?» Et de dire bah, « parce que vous faites de la merde enfin ». <rire> Et voilà. connaître les alternatives à cette banque Et aussi. connaître les alternatives à cette banque. Et en même temps, là, on parle de compte bancaire, c'est encore une fois une chance d'en avoir un... Hein euh, on euh, dessus, hein, parce qu'il y en a quand même pas. Euh, bah oui, bah oui, bah, bah. oui. Mais... mais sur le privilège, je, je dirais que tu choisis pas de naître dans un milieu ou une famille privilégiée. Moi, j'ai pas choisi de naître blanche. Je suis née femme, donc ça me préserve un tout petit peu. Je de suis la super minorité super, visible voilà. <rire> aujourd'hui, je suis content. Ouais. Mais, voilà, mais bon, bref, je choisis pas. Par contre, ce qu'on fait de ce privilège, on le choisit. C'est-à-dire que là, euh, désolé les gars, je vais vous rentrer dans l'art, mais dans les commentaires, je vois vachement de gens qui disent « oui, euh, il faut sauver les siens, il faut aller s'enterrer dans la campagne, etc. » Alors, vous avez peut-être pas choisi d'être privilégié occidental. Par contre, ce que vous faites du privilège... C'est vous qui le choisissez. Donc si vous allez vous faire votre petit écolieux euh, tranquillou, euh, à l'abri de tout le monde, euh, autosuffisant et tout, ça c'est un choix. Hein. Et abandonner du coup tout le reste de l'humanité à son sort, c'est un choix aussi. Wow. <rire> bah, au, au final, c'est quand tes parents ils te disent ouais mais toi t'es un petit bourgeois ou que les autres euh, dans les commentaires te disent oh c'est bobo gauchiste etc oui on est bourgeois mais on se sert de notre privilège pour faire quelque je peux chose oui toi truc. tu n'es pas bourgeois je ne suis pas bourgeois ni issu non mais enfin, je suis content parce que regardez vous êtes tous bien blancs tous et puis plutôt euh, euh, études supérieures euh, finalement classe peut-être bourgeoise c'est pas un mauvais oh, mot oui. euh, moi pas du tout pas du tout je suis une classe ouvrière j'ai pas mon bac et ouais, j pas pas... bah ouais. Et pourtant, j'ai des vidéos plus... sur YouTube. Bah ouais. Et puis je suis pas plus con qu'un autre. Non, mais parce que finalement, j'ai étudié par moi-même. Enfin, ça explique par le parcours euh, le moment mélodramatique. Euh, le... <rire> non, non, mais de manière, euh, c'est une autre vision des choses. Et c'est vrai que c'est rarement dit. Je, moi, je l'assume. Non, parce que c'est mon histoire et partagée par plein de gens. Exprimez-vous dans les commentaires aussi. Euh, Ma famille a migré de la Turquie il y a une trentaine d'années. Euh, donc euh, ouvrier. Donc... On a tous un rôle à jouer, et il n'y a pas que, et c'est vrai, il n'y a pas que euh, les blancs, les, les garçons, les filles d'une certaine classe. Euh, hier, avec Julien, on était chez les scouts à La Rochelle, effectivement, j'en faisais la même remarque, et ce n'est pas une critique, on doit, et je crois qu'il y a aussi ça, c'est un combat à mener, qu'on doit tous se sentir légitime, de faire partie de ce qu'on doit sauver ou reconstruire demain. Voilà, je voulais juste préciser ça, et euh, de dire non, c'est pas vrai, on n'est pas tous bourgeois, même si... Que, voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres, d'ailleurs des... Merci d'avoir dit ça. Ouais, merci. Euh, J'ai vu qu'il y avait beaucoup, beaucoup de questions sur quelle banque choisir. Actuellement, ah bah... les, les, les banques les plus adaptées pour un compte courant, ce qui, à mon avis, concerne la majorité des gens, euh, c'est le crédit coopératif euh, ou aussi, euh, alternative, la banque postale est pas complètement dégueu, bien que vous pourriez leur dire d'être encore meilleure. Elle est neutre, en fait. Elle n'est elle, elle elle est, pas dans les trucs dégueulasses, mais elle n'investit pas dans les trucs cool. Ah, sur ça. OK, ouais. je comprends. Tout à fait. Et j'aimerais te faire rebondir sur quelque chose où tu disais, oui... Moi je veux surtout réfléchir au niveau collectif, international, euh, qu'est-ce qu'on peut euh, changer politiquement pour ensuite faire changer les choses. Euh, attends juste et la nef. oui la nef c est c est aussi. Oui, la, la, nef nef aussi pas... la nef est en train de construire un, un, la base pour pouvoir avoir des comptes courants pour tout le monde et c'est super et on les remercie et on les salue si nous regardent. Mais les, la ouais. nef c'est pour les épargnes ou les, les, en, le monde, les là, prêts vrai, pour les, bon les projets c'est ça? Mais ils sont en train ouais. Ils... ouais mais du coup, ouais, voilà. si vous voulez si vous vous avez de mettre épargne, votre épargne là-bas ou emporter de l'argent pour faire un projet, la nef c'est très bien. Ouais exactement. Mais du coup quand on parle politique, quand on parle Avenir politique, on réfléchit, euh, oui, à attaquer des banques, des assurances, etc., parce que ça fait changer les choses, mais on réfléchit aussi euh, pour qui on va voter, pour quel système politique on veut avoir plus tard. Et là, il y a une phrase d'Emmanuel Macron euh, récemment qui m'a fait tilter c'est il dit, on est en train de revivre les heures les plus sombres de notre histoire. Il, il observe que, oh là là, ça se répète, et donc euh, il a l'impression qu'on ne se dirige pas vers une meilleure démocratie, mais vers une dictature. Oh bon oh. <rire> ah, et oh, et c'est bizarre, mais c'est ce qu'on dit un peu tous depuis très longtemps. Macron, il a sérieusement dit ça. Et ouais, Macron a se dirige, avoué... je... Il s'est dit, oh, je suis en train de devenir un dictateur, dis donc. Non, non mais non, lui, c'est ça... le sauveur. <rire> ça lui, c'est le sauveur, mais ah. il se rend compte que Le Pen monte et qu'il y a eu euh, l'élection au, au ah, Brésil avec l'extrême droite, etc. Et il dit, merde, dans pas longtemps, ça sera plus moi au pouvoir, ce sera un dictateur. Mais Parce il que a lui, fait, pour il lui, Il l'a félicité, Bolsonaro, il est sérieux. Ouais, mais non, enfin, il, commence, il dit quand même qu'on arrive à une période de l'histoire où euh, euh, bah, la condition économique, euh, la condition politique, etc. semble se répéter, et donc on ne se dirige pas vers la démocratie, mais plus vers l'autoritarisme et la dictature. Et, et donc là où je veux poser ma question, c'est est-ce que vous, vous pensez qu'on a encore une chance de développer une véritable démocratie On aura toujours une chance, vous allez dire, oui, mais les petites machins, etc. Mais est-ce que c'est vraiment ce qui va arriver dans les années qui viennent, surtout avec l'effondrement, ou est-ce qu'il faut plutôt se préparer à une dictature Est-ce qu'il faut réfléchir à agir dans une démocratie en se disant « Dans une démocratie, tout le monde pourrait parler, euh, on pourrait changer le monde voilà. », alors que tout le monde sait que en fait, la démocratie est au plus bas, qu'elle est dans le mal, etc., que c'est plutôt vers la dictature qu'on va Est-ce qu'on ne réfléchirait pas plutôt à se dire « Dans une dictature, comment on agit ?» Et même aujourd'hui, où on se dirige de plus en plus vers un régime autoritaire, comment on agit Comment on attaque des banques Comment on essaye d'éviter que l'État euh, bah, passe de plus en plus de lois autoritaires, euh, etc. Quoi. Et du coup, il y a deux questions. Parce qu'il y a la fois comment plus, agir, ouais. mais le constat du, de la, la grosse question, euh, est-ce qu'on se dirige vers un État totalitaire Ou est-ce qu'il une chance pour la démocratie Moi, ce tum, que j'observe... répondez dans, dans les, les commentaires. Dictature ou <rire> démocratie Un pour dictature, deux pour démocratie. Il <rire> n'y a pas... Okay. N'empêche que je ne sais pas. On peut, je sais pas si vous savez mais moi je sais pas y des, il y a des signes, mais ah je sais pas, ouais, ouais. n'empêche que euh, si on regarde derrière nous dans l'histoire il y a une certaine euh, cyclotimie qui fait que euh, le, le côté cyclique des choses et, et j'ai l'impression qu'on est, qu est au bout d'un cycle et qu'il y a quelque chose qui se répète, effectivement Macron n'a pas tort mais il est mignon de dire euh, alors oui j'ai l'impression euh, que euh, j'ai fait de la merde, mais, euh, oui mais tu es c'est un peu Bayer et Monsanto, tu vois, il te donne les poumons le, le, le, le, le truc pourri puis après le médicament mm -hmm. même s'il n'est pas d'ailleurs le médicament donc c'était très hypocrite, mais tout le monde le fait. Et que, alors le côté cyclique, je partage ça, moi je le, je, je, je le vois, et je me dis bah, effectivement il y a quelque chose de, de cyclique, je crois, vous allez peut-être me contredire, et euh, on n'a pas le choix d'aller vers ça. Le tout c'est -ce bah, l'éloigner le, le, le, le, le plus possible et essayer de l'enrayer. Euh, mais comment Vous avez certainement des réponses. Bah, moi je... Ah, c'est chaud comme question euh... Déjà, tu partages ça ou pas enfin, Comment tu vois ça Le, le cycle, est-ce que ça se répète Est-ce que tu as l'impression que ça se répète ou pas du tout Dans bah, euh, Je suis une pine en, en histoire, oh. donc euh, est-ce que ça se répète ou pas, je ne me sens pas capable de dire. Par contre, euh, euh, ce qui me semble important, plutôt que d'essayer de coller une étiquette, est-ce qu'aujourd'hui on est en démocratie ou est-ce qu'on est dans un état totalitaire Et qu'est-ce que ce sera demain J'ai envie de regarder qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des trucs qui me font flipper, comme euh, par exemple, euh, je ne sais pas si vous êtes au courant de, de, des répressions et... Euh, de la surveillance dont font l'objet des les, les militants de Bure. Oui. Euh, je ne sais pas ce qui est de l'intox, ce qui est la vérité. Est-ce que est... tu peux dire ce qu'est Bure Oui, pardon, Bure, c'est une ZAD euh, pour lutter contre l'enfouissement de déchets nucléaires euh, dans cette zone-là. Dans le Nord-Est. Et, euh, et c'est flippant. Euh, c'est des gens qui sont surveillés, qui sont photographiés, qui sont mis sur écoute, qui sont perquisitionnés... Euh, euh, sans, euh, sans l'aval d'un juge, euh, qui, sont, qui sont jugés sans avoir été informés qu'ils allaient être euh, appelés euh, en procès. Enfin genre, euh, on marche sur la tête au niveau des droits des gens, et ça c'est en France, et c'est maintenant, et euh, ça se passe, et, et, et les médias en font pas tout un pataquès, et, euh, et ça, ça c'est flippant, ça, ça arrive, et du coup j'ai plutôt tendance à penser que on va aller vers euh, plus de ça. Il euh, n'y a pas très long, enfin pas très longtemps, je crois. Euh, Hollande, François Hollande a admis que les attentats terroristes de 2015 avaient servi à passer des lois liberticides pour surveiller. A admis oui, euh, pour surveiller les militants écologistes en vue de la COP 21. Dis-nous. Ouais. <rire> Donc, enfin, c'est et puis euh, aussi. Alors, pareil, je sais pas si c'est un tox ou pas, si c'est juste une rumeur et tout, mais euh, que les services secrets ils commencent à s'intéresser, euh, les services de renseignement s'intéresser beaucoup aux végans, aux militants véganes, parce qu'ils commencent à être dérangeants. genre. Euh, tout l'espèce de truc qu'on a vécu depuis des années autour de la sécurité, les terroristes, les djihadistes, tout ça, euh, C'est tout l'appareil euh, judiciaire et policier qui a été mis en place à ce moment-là est en train de se déplacer sur euh, tout ce qui dérange, tout ce qui fait chier, tout ce qui fait entendre une voix différente, et c'est beaucoup autour de, de, du, du climat, etc. Du coup, oui, ça a du sens de commencer à se préparer à, à, à, à lutter contre un État sécuritaire totalitaire et à organiser une vraie résistance. Mais j'ai lu l'article Wikipédia de la résistance et ça fait flipper. Moi, je ne sais pas si je suis prête. Ouais, ouais. <rire> je, je, mais, mais carrément, euh, je pense qu'en en fait, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il euh, y a de moins en moins de confiance en l'État pour être capable de relever les défis auxquels on fait face. Or, les structures de sécurité de l'État ont pour mission fondamentale de permettre à l'État de se maintenir. Donc toutes les personnes qui portent un discours disant que l'État n'est pas à la hauteur de l'enjeu sont forcément sous le radar des forces de sécurité de l'État, vu qu'elles sont forcément dans un contre-discours, dans une opposition à l'État, donc qu'elles sont potentiellement une menace pour sa stabilité au long terme. Donc moi, je suis convaincu qu'effectivement... Euh on salue les RG qui nous écoutent actuellement, <rire> euh, <rire> mais, bon, mais, bon, mais, mais, mais en j'aurais envie de me permettre un petit euh, pronostic, c'est euh, je pense que vraiment on est dans un, on va entrer dans une période là et vous pourrez en repérer les, les signes euh, où on va. Petit à petit, nous, nous préparer euh, à, une, à une rigidité euh, de l'État, à une, une poussée sécuritaire, à, un refer à se refermer sur nous-mêmes. Euh, là, c'est intéressant de voir la manière dont est traitée euh, la situation au Brésil, dans lequel on nous dit, euh, tiens, euh, oh, zut, euh, bah, il est arrivé, hein. ouf. Euh, Trump non plus, on s'y attendait pas, oh là là Donc euh, on nous joue la surprise alors que c'est fondamentalement des, des, des lents courants qu'on a entretenus par la peur par exemple, etc. Et lorsque, euh, là actuellement, je pense que de plus en plus on va nous préparer à la crise de manière à ce qu'on l'accepte comme un état de fait, alors qu'on ne devrait absolument pas l'accepter, euh, que ce n'est pas nous qui l'avons créé comme en 2008, ce n'est pas nous nous qui avons créé la crise économique donc on ne devrait pas l'accepter, euh, et tenir euh, responsables et les mettre en prison, euh, les, les personnes en col blanc qui ont créé cette situation-là. Mais donc voilà, moi je suis convaincu que ce qui va se passer, c'est qu'au euh, niveau écologique, euh, à partir de, de l'effondrement de la finance, on va nous dire, bah, écoutez, l'écologie ça va deux secondes, il hein, y a des gens qui n'ont pas de travail, donc qui n'ont pas de quoi s'acheter à manger, donc l'écologie vous reviendrez plus tard. Donc d'abord ça, ouf, on va se faire défoncer la gueule à ce niveau-là. Et euh, derrière, on va nous dire, euh, des personnes qui sont actuellement au pouvoir, qui seront au pouvoir, vont essayer de réparer le problème. Mais comme c'est fondamentalement euh, un problème de ressources, c'est un problème de croissance qui n'est plus possible, euh, il n'y aura pas de solution. Donc là, viendront des gens euh, qui diront, moi j'ai la solution, il faut refermer tout le pays sur lui-même, il faut dire fuck à tout le monde, et, euh, et il faut, euh, il faut euh, dégager tous les étrangers. Et comme personne d'autre, euh, personne de, de, de, n'aura le courage politique et surtout ne sera élu euh, en disant « en vrai, il n'y a pas de solution » parce qu'on hérite de choix euh, politiques des 40 dernières années. Du coup, on va élire, euh, porter au pouvoir des trucs autoritaires. Euh, qui eux-mêmes vont échouer, mais qui auront en tout cas pour euh, ultime ressort de dire si on échoue encore, c'est qu'on n'est pas assez vénère. Donc on va encore plus rigidifier, rigidifier, rigidifier, rigidifier. Et c'est sûr qu'en première ligne actuellement, euh, des forces en capacité de, de, en tout cas, ayant envie de résister, il y a les militants véganes, il y a les militants écologistes, etc. Et clairement, euh, on sera aussi en première ligne pour se faire euh, taper sur la figure. Voilà. C'est oui, oui. mon petit pronostic on verra si ça se vérifie. Ah bah, Rendez-vous en 2021 <rire> Peace <rire> Pouh Ouais c'est vrai, c'est vrai. Et on peut noter qu'effectivement, euh, à mesure que euh, la résistance montre les crocs, et eh bien à mesure que euh, nos chers législateurs, euh, eux aussi, et il y a une escalade, et c'est peut-être ça qui sera le moment où ça tombera et euh, qu'on fera autre chose. C'est dégueulasse quand même, hein, c'est triste, mais ou pas. — Mais alors justement, là, ce qu'on dit, c'est que de plus en plus, ça devient autoritaire. Et moi, j'aime bien regarder les sondages un peu pourris qu'il y a dans les médias actuellement. Il y a un sondage qui est sorti, je sais pas si vous l'avez vu, 40 des Français 41%, sont pour un, 41 des Français sont pour un pouvoir autoritaire qui fasse des réformes en profondeur. Alors là, les camarades de l'UPR, ils vont vous dire « Mais c'est déjà ça, c'est l'Union européenne ah. ». Euh, oui, en partie, on, on verra ça plus tard. On Mais on euh, la, la, la question, c'est « Est-ce que les Français veulent un pouvoir autoritaire ça, on n'en sait rien parce que les sondages ne sont pas fiables. Mais la vraie question, c'est la dictature verte. Et j'ai beaucoup non. parlé. Juste... Oui. Est-ce que, juste deux secondes, est-ce qu'on peut... Est qu peut... Moi, parce que moi, ça m'intéresse beaucoup le, le... comment les médias traitent certaines informations. Nous, on a fait euh, des manifs à Lyon et partout en France qui ont rassemblé plus de 130 000 personnes dans la rue pour porter un message politique, vraiment, de dire les responsables, c'est euh, nos élites politiques et elles n'agissent pas suffisamment pour le climat. Que fait M6 après euh, ce reportage Un petit sondage de genre 130 personnes sur internet en disant est-ce que vous vous êtes prêts à changer vos habitudes oh, putain, le résultat c'est 60% non du coup c'est genre t'as tout un reportage oh, journalistique là, qui te dit ah les gens sont prêts les gens sont chauds les gens sont motivés et derrière ouais mais ferme ta gueule parce que t'as vu le sondage dit que 60% ouais, ils veulent pas changer individuellement donc là on est sur de l'utilisation des médias pour faire passer une idée pour écraser une idée en fait mmh. Euh, et ce sondage, à mon avis, il est, est, est en plein là-dedans. Est-ce qu'on peut justement dire à ce sondage, déconstruire ça Ils ont ah, trouvé sondage, 1000 personnes. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, sur Internet. 41% ouais. des 1000 personnes sur Internet, c'est la même personne qu les ouais. qui a bon, J'exagère, mais. Ça veut rien Et là dire tu prépares les, gens. Et voilà. prépares les gens, ils se disent, ah si un ah, jour on est lié à un ouais. pouvoir autoritaire, bah je suis d'accord vu mais que j'ai eu un sondage à un moment. il n'y a pas genre un énorme institut de sondage oui. qui a été racheté par un putain de milliardaire oui. par Bolloré il n'y a pas très Paris, longtemps En 2013 là. je crois, oui. ça fait pas, on ça on déjà pas fait quelques années. Vous pourriez nous dire lequel c'est, on n'a pas les moyens de le chercher. Et on oui. le lit. Et, euh, ça. Mais là, là où je voulais en venir, c'est que euh, petit à petit, quand je parle avec les gens, il y a beaucoup de gens qui me disent ⁇ Non mais ce qu'il nous faut, c'est une dictature verte. Il faut arrêter avec notre démocratie actuelle, c'est-à-dire papoter et rien faire. Il faut qu'il y ait un pouvoir beaucoup plus autoritaire, fermé, qui fasse des réformes en profondeur écologiques. ⁇ Et en fait, ça, la question, la dictature verte... Bah ben, je, je vais pas y répondre mais je pourrais y répondre Mais je vous laisse la, la, la bah, à mon là. sens, à mon sens ce que ça veut dire Le truc c'est que quand tu dis dictature verte euh, Bah forcément on va pas être pour Il y a le mot dictature dedans ça fait chier Et Faut puis définir, v... déjà. vert ça suffit pas à dire que c'est cool et Mais surtout est-ce que ce sera vert en fait Une dictature verte peut-elle ouais, être écologique Moi à mon sens ce que ça veut dire C'est que les gens ils ont vraiment envie Que euh, les mesures nécessaires soient prises Et que dictature c'est Tu te dis ok c'est l'extrême du pouvoir Donc ce serait... Fantasmagoriquement, un pouvoir qui arrive à contraindre tous les autres. Tu vois, on se dit, bah si c'est une dictature, euh, les autres politiques vont s'aligner, les mesures vont être prises, les les, les, les entreprises vont s'aligner. Donc en fait, c'est ça que les, dont les gens fantasment. Donc j'ai pas, limite pas envie de parler de dictature verte parce que c'est évident que personne a envie d'une dictature. On a juste envie d'un pouvoir suffisamment puissant pour contraindre des gens qui échappent, euh, euh, comment dire, à, à la volonté euh, commune. Aujourd'hui. Mais là, Je, voulais en... juste, je ressens peut-être comme ça que tu répondras mieux à euh, ce que je voulais dire. Okay. Non mais, mais j'ai très bien répondu ah, oh, Non, le... non <rire> mais, mais, peut-être que je veux <rire> juste ressenter ma question un tout petit peu. C'est dire, euh, c'est pas forcément euh, une... La question c'était pas est-ce qu'il mettre une dictature verte, etc. C'était plutôt dire, il y a beaucoup de gens qui disent voilà, il faut un pouvoir plus fort euh, pour que ça marche, ce que tu disais. Mais est-ce que ce pouvoir plus fort, euh, si c'est quelques personnes qui ont le pouvoir, il peut être écologique Est-ce que ce pouvoir plus fort ne doit pas être démocratique pour pouvoir être écologique j'ai un exemple à donner, alors du coup, pour répondre aussi un peu comme vous. Euh, C'est-à-dire qu'il y a quelques semaines, il y avait le tour Alternatiba. Vous voyez, on ouais. a participé un peu tout le monde. Ils sont passés euh, chez moi, à Genève. Et il y avait Bernard Friot et d'autres sur cette question, quelle économie voulons-nous demain Donc c'est un peu le thème, là, quel monde on veut demain Et l'économie fait le monde aussi. Euh, j on a pu poser des questions et à la fin, on a fait le même constat. C'était un peu la même discussion que là. Alors bien sûr, Bernard Friot, forcément. Et euh, J'adore, je suis fan. Et, euh, et du coup, je lui pose la question, est-ce qu'on risque pas euh, de, euh, de tomber dans un fascisme vert. Alors du coup, on, on, c'est plus le même mot, tu vois, c'est plus dictature, les mots ont un sens incroyable. Eh bien, la réponse fut oui, en fait, finalement. On, on est tombé, ça, c'est pas, pas ce qui va arriver. Mais c'est possible. Si nous n'avons pas le temps d'éduquer les gens, pour qu'ils soient d'eux-mêmes verts, quand j'entends vert, qu c'est écolo, etc., euh, divisé par 3, par 4, par 6, notre niveau de vie, moins manger de trucs, enfin bref, tout ce que vous connaissez. Il va falloir, à un moment donné, bah, l'imposer, quoi. Et, euh, et ça c'est le pire, parce que c'est justement pas ce qu'il faut faire c est, c est, c est... parce que le, par l'imposer ça tient pas alors que tous les régimes fascistes finissent par faire naître, quand, quand le pouvoir euh, s'acquiert, euh, on, on va acquérir le pouvoir par la force par les armes, par tout ce que tu veux, est, il n'est pas légitime et il légitimise la violence et les armes et tout ça donc du coup de se faire renverser de nouveau donc c'est pas une solution, mais ce que je crois c'est que c'est ce que nous risquons quand même demain dans 20 ans, quand il y aura plus d'eau pour euh, quand le lac d'Annecy il aura plus j'ai fait une vidéo récemment là-dessus. Quand, quand, beaucoup de gens en ont parlé, il n'y a pas que l'acte partout où il n'y aura plus d'eau. Ben on va rationner, on n'aura pas le choix. Donc effectivement, c est, c est, ça, par ça, moi, quand j'entends dictature verte, ouais. ou fascisme vert, je, je m'illustre ce genre de choses. De, des réformes euh, injustes, parce que d'un côté, on imagine bien que les riches pourront toujours avoir de l'eau potable au robinet pénard et que moi, pas riche, ben, j'aurais peut-être moins. Et euh, c'est par ça que j'entends. Et je crois profondément, et apparemment c'est partagé par ces gens de cette salle, cette, ce soir-là, que nous allons vers ça parce est les industriels et les gens que tu vises, et que je vise aussi, que vous visez, les vrais responsables, les industriels, les gens qui sont corrompus à l'État, etc., eh ben ils ont le pied au plancher, ils sont jusqu'au boutiste, ils vont jusqu'au bout, on verra, on verra ce qui va se passer. Sauf que c'est les plus faibles qui vont en pâtir. Et effectivement, ce fascisme vert, euh, comme je l'ai défini là, ça peut arriver et ça sera nous qui allons pâtir de ça. Moi je pense que c'est un doux euh, rêve éveillé, et même pas c'est un rêve, enfin pour moi c'est un cauchemar un cauchemar. qui n'a aucune chance de se réaliser parce que fondamentalement mm -hmm. toute l'histoire des, des dictatures elles sont possibles que par une concentration préalable du pouvoir et c'est un nouveau point de pouvoir qui le prend. Je parlais pas de dictature mais de fascisme mais dans un... Hein. De... Un qui n'est pas dictatorial pour le coup c'est possible ouais, autoritaire, autoritaire euh, faussement ouais, mais en fait euh, je pense que si s'il y a dictature et s'il y a fascisme il sera juste pas vert ah ben non, pas vert On, on écrasera Bien totalement sûr. la notion d'écologie de, derrière la notion de protection de droits économiques de base euh, en, en vraiment en effaçant, comme peut le commencer à le faire Trump, euh, toutes les études sur le changement climatique. On sera dans un flou artistique sur qu'est-ce qui est en train de se passer au niveau mondial. On s'en foutra, on dira que les problèmes s'arrêtent aux frontières de nos pays, etc. Je pense que il n'y a, a pas de, de situation dans laquelle il y a une dictature verte, c'est sûr. Euh, et d'ailleurs, D'ailleurs, si euh, ce terme-là euh, euh, est, est amené sur la table, à mon avis, il est amené par nos détracteurs. Je pense que le terme de dictature verte est une douce invention euh, de, des personnes qui n'ont pas intérêt à ce que le discours sur l'écologie radicale, c'est-à-dire celui qui dit que tout ne peut pas continuer comme avant, et que vraiment le modèle dans lequel on est est nuisible pour l'humanité tout entière, et bah, il vaut mieux dire que c'est un discours dictatorial, fasciste, parce que ça permet de dire rapidement, ne l'écoutez pas. Euh, donc moi je suis vraiment convaincu que c'est un, un contre-discours qui est porté par des gens qui ne nous veulent pas du bien, et euh, qui permet de euh, justifier euh, qu'on ne nous écoute pas. Euh, surtout que nos... sous prétexte d'éviter une, une, une hypothétique dictature verte, tout ça parce qu'elle remet en question des trucs fondamentaux, comme le capitalisme par exemple, sous prétexte d'éviter une dictature, c'est fort possible que, euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, L'état actuel et les gens, euh, soi-disant, voulant nous protéger de cette dictature verte, eux, mettent en place un truc tout à fait dicta dictatorial, juste pour pouvoir lutter contre euh, cette espèce de, de grand épouvantail vert dont on parle. Et surtout, je crois qu'on est fait enfin dans les mots, là. On parle de dictature, etc. Mais en fait, on, je ne sais pas si tu es actuellement, mais on est complètement d'accord sur le truc. Hein. Quand je dis euh, dictature verte, les mots, putain, c'est nos meilleurs amis, nos meilleurs ennemis. Euh, la révolution verte. Mmh. Est-ce qu'elle est verte La croissance verte La croissance verte, tout ça c'est oh. des faux Ils oh. se disent vert La révolution verte, si pour rappeler rapidement C'était euh, euh, après la seconde guerre mondiale euh, Vas-y on les Monsanto et les, les pesticides C'était la révolution verte Ils se sont eux-mêmes dit vert. Alors ils vont eux-mêmes demain se dire vert aussi Mais effectivement il n'y aura rien de vert là-dedans Ni encore moins de démocratique Mais c'est des risques qu'on peut avoir Quand demain il n'y aura plus à voir pour tout le monde C'est possible, je ne veux pas que ça arrive Mais bon Ouais, moi, ce que j'appelle de mes vœux, vo c'est euh, de mes vœux. <rire> <rire> Mangez pas de vœux. Euh, euh, ce que j'appelle de mes vœux, c'est vraiment une, une, une capacité des gens à se sentir, euh, encore une fois, légitime de, de refuser tout un système, effectivement, euh, de refuser de participer à ce système, donc par leurs actions individuelles, mais aussi... Euh, de s'organiser collectivement pour le bloquer de toutes les manières possibles, parce que ce seront ces mêmes personnes qui construiront le monde de demain, s'il y en a un. Euh, et, et ça, en fait, si ça se rapproche d'un courant idéologique, c'est plutôt celui de l'anarchie. C'est ce, plutôt celui de se dire, bah, en fait, euh, collectivement, si on s'organise, on est une force et on est légitime de d'organiser le pouvoir entre nous de manière qui est décentralisée. Euh, c'est toujours de l'ordre, mais c'est de l'ordre qu'on aura, aura choisi nous-mêmes plutôt qu'il soit imposé par la domination. En plus, à mon sens, une des grandes erreurs euh, desquelles j'aimerais bien qu'on apprenne, euh, on va dire, ce siècle-là, c'est... Euh, euh, vous avez tous euh, vu ça à l'école, j'imagine, c'est la mondialisation, c'est l'idée qu'on peut avoir un système unique qui correspond à toute la population humaine et même toute la vie sur Terre... Euh, on a bien vu que ça marche, ça a que des limites quasiment, ça ne marche pas du tout. Euh, et du coup, je serais aussi pour essayer euh, plusieurs systèmes en même temps, en fait, euh, que, que, que chacun trouve son équilibre et sa façon de fonctionner, et qu'on l'applique sans avoir l'ambition de, de l'étendre absolument partout. C'est un peu le, la diversité des tactiques, mais en mode, en mode partout. Quoi. Mais là, pour donner un exemple concret d'imposer au peuple des mesures écologiques, et parce qu'on parle fascisme vert de manière assez euh, euh, hypothétique dans l'avenir, etc., mais on peut parler euh, d'un truc d'actualité, vous allez vous en dire, mais la hausse du prix de l'essence. Et tu vois, la hausse du prix de l'essence, c'est déjà euh, minusculement une mesure qui commence à être écolo en se disant... alors je t'arrête tout de suite, pas. je tout suite je me suis pris la tête avec Vincent là-dessus hier. Euh, <rire> je suis désolé, on ne peut pas dire que la hausse du prix de l'essence, c'est ce une mesure écologique. Oui. Attends, attends, moi, alors, on parle ah de quoi Les gens réagissent, attends, laisse-moi finir. Vas -y, vas -y, vas -y. Les gens font la tronche parce que... Déjà, ils en ont plein le cul, mais trop mais voilà. de dodo, de do, leur vie n'a aucun sens. Et en plus, il faudrait qu'ils payent plus cher leur essence. Euh, mais les gens n'abdiqueront pas des libertés personnelles, à moins que ce soit profondément ancré dans quelque chose de beau, et euh, d'enviable et de bandant c'est ce que tu disais ouais, au début. Là, Macron, il n'a pas dit, écoutez les gars, on est tellement dans la merde au niveau écolo que vraiment, il faut qu'on fasse des sacrifices. Et un des sacrifices qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on paye plus cher notre échange, notre essence. Il n'a pas du tout dit ça. Grâce sacrifice. à quoi, nous allons construire un service de bah, public, de voilà. transport, exactement du mais ils ne l'ont pas dit, vraiment. Du coup, voilà, on les, croit pas. les gens, ils seront d'accord, et moi, je suis persuadée que les gens sont cools, <rire> ils, ils feront ce genre de sacrifice quand on... On mettra un putain de sens derrière et à ce moment-là, je, moi je suis sûr qu'ils le feront. Justement la question. Justement c'est ça. ce que tu décris là, est-ce est que c'est pas un début de ce fascisme vert Il est pas vert, mais c'est une espèce de, ah oui. de tu vois, c est, c est, je crois que c'est un début de fascisme, voulais, c est c est un un fascisme. Non. et qui se dit vert en disant ouais, c'est une mesure écolo. Euh, Parce que on Macron le dit, et voilà. Demain, on va couper l'eau à partir de que je vais exagérer mais on va couper à partir de 22 h parce qu'on n'a pas le choix c'est écolo mais effectivement c'est complètement pas écolo mais il se dit il se dit vert. et puis on se dirige vers quoi le, un peu de total Édouard Philippe le dit euh, cette hausse du de l'essence comme quelque chose d'écologique il le crie pas mais ouais. quand tu regardes ce qu'il a dit exactement dit il dit que c'est écolo que c'est pour qu'on utilise moins d'essence etc et, et là où je veux en venir c'est que le le oui bon vas-y <rire> pourquoi pourquoi il dit ça mais parce qu'on qu est, en plein, oui, on est oui. en plein dans la construction d'un récit de euh, les écologistes, c'est vos ennemis. Euh, plus ils vont devenir radicaux, plus ils vont porter un message, les moins, il faut que vous les euh, moins il faut que vous les écoutiez. Donc on, on fait une mesure qui vise à rapporter des revenus à l'État euh, en augmentant euh, artificiellement le prix de l'essence avec euh, du, des taxes. Et on te dit, ah c'est à cause de l'écologie, parce qu'on sait que les gens ne sont pas du tout prêts à entendre ça, parce qu'on n'a fait aucun effort pour porter ce discours-là mm -hmm. sur la place publique. Donc... Moi, je suis vraiment convaincu que c'est encore un outil du pouvoir pour faire détester à une large partie de la population celle qui, en l'occurrence, va le plus souffrir du dérèglement climatique, va le plus souffrir de la raréfaction du pétrole pas cher, sur lequel le pouvoir n'a aucun, aucun, aucun, aucune prise, en l'occurrence. L'État français n'a pas de prise, n'a pas de, de forage facile en France qui lui permet un, un approvisionnement en pétrole. Donc, je suis convaincu que là, on est dans le début d'un discours qui est de dire tous les problèmes que vous allez avoir, vous, euh, les personnes qui doivent continuer à, à utiliser euh, de, du pétrole, c'est la faute des écolos et pas la faute de choix euh, politique euh, fondamentaux. Donc euh, là-dessus, ouais, so soyons effectivement dans une déconstruction de ce discours et, et dans une analyse euh, ça marche pas. Enfin, je veux dire, tu peux pas à la fois euh, euh, soutenir des, des grands projets de, de, de ouf et, et, et se satisfaire de ne pas respecter les engagements de l'accord de Paris. Hein. C'est ce que fait la France actuellement. Euh, le pouvoir en France, c'est Macron. Donc, ils ne respectent pas les accords et en même temps, ils vont dire aux personnes qui ont besoin, parce qu'il n'y a pas de transport en commun, d'utiliser leur voiture, que c'est pour l'écologie qu'on les taxe. Ça, c'est faux. C'est faux. C'est un double discours et, et voilà, ça va pas. Et alors. Bon, on n'a pas pris beaucoup on de questions. Est-ce bah, qu est qu'on prend une... Il ouais, y avait un truc, du coup... Je, je... Ce que tu disais là, euh, c'est super intéressant, j'adore. C'est dans le sens que euh, tu... Euh, euh... J'adore. Non, mais c'est vrai, j'adore. C'est super de pouvoir échanger tout ça. Et, comme chaque jour, quasiment, hein, qu'on fait ces choses-là. Euh... On ne <rire> <Donc, là>, <rire> euh... perd pas espoir. C'est-à-dire que euh, tu analyses ça de man... avec ton propre prisme. De... C'est euh, un projet pour faire détester l'écologie. Ça tient debout ce que tu dis. Je ne partage pas ça, moi, personnellement. Je vois des gens qui disaient « Est-ce que c'est pas un peu parano de penser ça ?» Et ça se défend, du coup, je voulais le faire pour qu'on puisse débattre. C'est une spéculation, de penser qu'il y a derrière un projet pour faire des tests. Moi, je ne pense pas. Je pense que c'est beaucoup plus simple. C'est-à-dire qu'on est dans un modèle libéral qui n'est pas écolo, mais les gens, ils sont sensibles à, au bonheur et à la vie. <rire> donc euh, ils sont contents de pouvoir respirer. Et donc on leur dit ce qu'ils veulent entendre. Et, euh, et eux, ils se prennent du fric. C'est pas plus simple que ça. Je pense pas qu'il y a un projet pour faire détester, à travers cette mesure, euh, le fait d'augmenter de 7%, 24%, je crois, ne sais plus, augmenter le pétrole, euh, plus que de se faire du fric. Et puis pour rassurer les gens, vu qu'ils sont un peu sensibles à l'écologie, on leur dit ça et on n'y croit pas, comme tu l'as très bien montré, On le sait qu'ils qu sont pas écolos. C'est ce que je crois. Et euh, peut-être que euh, c'est une même si j'entends ce que tu dis. Ah, mais mais c'est j'aimerais bien euh, croire que c'est juste euh, le, le fruit de, de pas mal de choses. Mais en fait, en l'occurrence, il y a un truc que j'ai bien observé dans la, la, la manière de gouverner de Macron, c'est qu'il est stratégique. Il ne fait pas les choses au hasard. Ah Et on a vu, par exemple, si on fatigué, décompose ça. la manière dont s'est passé le, le règlement de la situation de Notre-Dame-des-Landes, on a lentement mais sûrement euh, divisé les différentes factions de Notre-Dame-des-Landes par des discours politiques où certaines parties euh, acceptaient le discours comme celui de la, la légalisation de l'occupation des terres, alors qu'une autre était en train de dire, bah, non, je suis désolé, nous, on est dans un espace de création qui veut être en dehors de ce que nous permettrait l'État. Donc, on n'a pas envie de l'égaliser au regard de l'État les terres. Donc là, tu dis, ah oui, mais alors, du coup, vous êtes contre Notre-Dame-des-Landes. Et c'est vraiment le discours qui a été porté. Et aujourd'hui, maintenant, on en paye aussi le, le, le prix parce que Notre-Dame-des-Landes va difficilement pouvoir continuer à être un espace de euh, liberté et d'invention euh, en dehors de l'État comme il a pu euh, l'être jusqu'à maintenant. Donc, et ça, c'était stratégique, ça s'est fait au fur et à mesure et on l'a vu euh, se dérouler en l'occurrence. Donc, moi, je ne suis pas très optimiste à, à ce niveau-là. Je pense que... Il y a des trucs tout bêtes, mais lorsque Colomb à Lyon dit euh, « Alors oui, j'ai vu les manifestations écologiques. » Alors, en dehors de débordements inacceptables, euh, l'enjeu a de la valeur à mes yeux. Et que derrière, la police dit euh, « On ne sait pas de quoi ils parlent. » Vous pouvez aller voir les articles. Euh, et que nous, les organisateurs de la manif, on ne sait pas non plus de quoi ils parlent. Ah oui, oui, oui. Là, on est à fond dans la construction d'un discours. Bien sûr, bien sûr. Qui va aller regarder la réponse de la police et des organisateurs de la manif Mais personne par contre, lui, lorsqu'il a dit qu'il y avait des débordements inacceptables, dans la tête des gens qui l'écoutent, et qui, qui en l'occurrence, la majorité, c'est la télé, tu vois. Bah, ils vont se dire ah, les écolos ont fait des débordements. Inactifs. Mais un... justement, c'est pas une habitude. Il est quand même mieux, le monsieur. Et puis il a l'habitude de dire que tu vois, ouais. ça peut être une possibilité. Est-ce que c'est pas une habitude Ils ont, ils ont l'habitude. tu sais, ils sont un peu robotiques. C'est vrai quand on regarde les politiciens. Et c'est euh, ouais. pas un même boulot. Oui, mais, mais du coup, est-ce que euh... c'est intentionnel Est-ce qu'ils voilà, sont vicieux pas savoir. et stratégiques voilà. Ou est-ce qu'ils sont juste bêtes Moi, je sais pas quel est le ouais, a, scénario a, que je préfère. Il y a beaucoup de gens qui disent l'incompétence de nos représentants. Ouais. Mais, euh, mais d'ailleurs, tu, tu disais, ouais, euh, il parle de débordement, il essaye de délég délég délég délégitimer euh, les mouvements citoyens. Donc, on voit de plus en plus qu'on euh, voilà, on va devoir se battre par d'autres moyens. Par exemple, désobéissance civile, action directe, euh, manifestation où il y a d'atroces débordements. Et euh, j'avais eu des, des commentaires sous ma vidéo où j'avais bloqué euh, avec euh, Earth Resistance euh, le sommet de l'élevage euh, à Clermont-Ferrand. Et j'ai eu plein de commentaires qui me disaient « Mais euh, cette désobéissance civile, cette action directe, elle est antidémocratique. » Parce qu'en fait, vous, euh, ok, l'État nous impose des trucs, mais vous, les véganes, vous essayez aussi de nous imposer un truc. Et du coup, la question que j'aimerais que poser, en fait, c'est à partir de quel moment il faut qu'une action soit euh, démocratique Est-ce que la désobéissance civile, si elle n'est pas démocratique, n'est pas légitime bah, En fait, euh, quel moyen, quand tu es citoyen, quel moyen tu as concrètement de dire ce que tu penses et d'être de, de que ce soit pris en compte mmh. aujourd'hui euh, le vote Il faut tous les à mon sens ça mais genre plus aucun impact c'est tu, tu, tu ne participes pas la plupart du temps à, au choix des candidats euh, euh, qui vont finir euh, qui vont finir à l'élection donc c'est des gens que tu n'as pas choisi et on t'oblige à en choisir un à l'intérieur. Si tu ne veux pas jouer le jeu, euh, si tu euh, es pour un autre ou si euh, euh, je sais pas, tu, tu, tu es contre tous, tu ne peux pas l'exprimer. Mmh. Ah, en quoi c'est un choix En quoi c'est une véritable participation Donc moi, le seul moyen, je vais parler en mon nom propre, le seul moyen que j'ai trouvé de participer concrètement à l'élaboration de la loi, c'est la désobéissance civile, c'est-à-dire que je, je la connais à peu près, la loi, et je choisis consciemment et en connaissance de cause et de conséquences d'y désobéir pour essayer de la modifier. Parce que, voilà, que franchement, concrètement, répondez-nous dans les commentaires, quel autre moyen vous voyez de participer aujourd'hui euh, à l'élaboration de la, la, la loi et même à l'élaboration de la société Parce que les pétitions, elles ne sont pas prises en compte. Il peut y avoir des centaines de milliers de signatures, s'ils ont décidé de s'en foutre, ils s'en foutent. Mmh. J'ai un exemple très concret, euh, je suis d'accord. Euh, avec ça, mais c'est une des solutions. Euh, J'habite à côté de Genève, donc je vais à Annemasse, où il y a eu une victoire il y a quelques semaines des citoyens qui euh, voulaient défendre une petite ZAD euh, des terres agricoles, 30 hectares de terres agricoles, qui auraient dû être euh, bétonnées. Un peu euh, comme le triangle de Genève au-dessus de Paris, ouais. avec le champ, machin et ouais. là. Et ils ont gagné. Ils ont gagné. Alors que la GLO voulait absolument, ça faisait un temps que ça allait se faire, les, les premiers coups de pelleteuse, ils auraient dû faire au mois de novembre, ils ont gagné uniquement sans violence sans occuper le terrain, et ça ne veut pas dire que c'est meilleur, hein, parce que moi je suis, je, je, je suis ouais. chaud hein, pour occuper le terrain et tout ça, et puis désobéir, et j'ai fait ce genre de choses, et, et je suis d'accord que c'est fait partie de la boîte à outils, du couteau suisse de, nous, de notre... On n'a pas grand chose comme pouvoir. Le vote, effectivement, il y a des limites et tout ça. Et ils ont gagné en collaboration avec les élus, il y a eu vraiment quelque chose, il y a eu un rapport de force, hein, vraiment, hein, médiatique, un rapport de force avec euh, un, une commission d'enquête, etc., pour cumuler, non pas en pétition, mais les, les, euh, les avis des, des riverains, etc., et fêter que, ben, ils auraient pu dire non, finalement, mais qu'est-ce que veut un élu C'est se faire réélire et il savait, il savait bien que si euh, la majorité des gens de la ville aimait le rouge, bah, il fallait qu'il aime le rouge aussi. Tu vois mmh. Donc effectivement, c'est un des rapports de force qu'on peut faire aussi avec euh, bah, le boycott, avec une entreprise par exemple. C'est une des solutions qui s'ajoutent à la tienne. Bah, notre exemple euh, lyonnais, encore une fois, car nous sommes à Lyon. Nous et oui, Lyon. nous ne sommes pas à Paris. Exactement. Euh, C'est euh, l'A45, un une autoroute qui devait relier euh, Saint-Etienne à Lyon, qui était fortement poussée par, en l'occurrence, la ville de Saint-Etienne euh, et soutenue par l'État. Euh, autoroute, évidemment, privée, dont les revenus allaient aller à Vinci, etc. Bref, eh ben, il y a eu à la fois de l'occupation, euh, sur site, il y a eu euh, un travail de, de, de collaboration, de construire une alliance avec des agriculteurs, euh, des jeunes zadistes, euh, des élus, euh, des forces politiques à Lyon qui n'étaient pas forcément pour et en, en l'occurrence, c'est gagné. C'est pareil, effectivement. Il y a à chaque fois une boîte à outils qui a à développer euh, et elle est à réinventer pour chacune des luttes. Ça, je te, je te rejoins totalement là-dessus. Il n'y a pas de, de réponse euh, simple. Ta question à l'origine, c'était la, dé la désobéissance civile est-elle démocratique, c'est ça Oui, parce qu'on me disait que ce n'était pas démocratique d'essayer d'imposer le véganisme aux autres. Tu vois. Bah alors Du coup, je voudrais savoir c'est quoi le, le scénario alternatif Il euh, y a une loi qui est, elle... Issu du processus démocratique lent, qui en l'occurrence en France passerait par l'Assemblée, le Sénat, l'Assemblée, le Sénat, l'Assemblée, le Sénat. Le Sénat si et démocratique, ça, voilà. Et, et, et donc la, la solution ce serait quoi Qu'il y ait un référendum qui dit euh, vous avez le droit de vous opposer à cette loi. Enfin, je veux dire, je connais pas en fait le système démocratique qui pourrait permettre la désobéissance civile. Donc pour moi, ouais, euh... ouais mais c'est ça. Ma question en fait, c'est que donc on... le problème de la désobéissance civile, ce serait qu'on ait une minorité à imposer. Un truc à la majorité, donc ça veut dire qu'il y a ça. une majorité qui est contre ça, on est sûr Ouais. Est-ce en fait, que c'est pas justement euh, euh, instrumentaliser une majorité qui n'a pas été constituée de ouais. dire ça en fait Parce que c'est pas comme si on avait demandé la vie aux gens en disant Ok les gars, euh, est-ce que vous êtes, euh, ouais, bon. vous êtes pour ou contre le fait que tout le monde devienne vegan Il n'y a pas eu ça qui a eu lieu en dans fait. Dans le flou artistique créé, ils s'en servent de l'un ou de l'autre. Et on va te dire la majorité n'est pas vegan, ouais. donc euh, si tu combats en euh, en tant que vegan, bah tu es dans la minorité tu vois, on crée alors, une fausse majorité. Alors la, la question est du coup euh, faussement posée encore une fois parce que euh, ce serait de se dire que les actions de désobéissance civile ont le pouvoir d'imposer à la majorité un changement de comportement. Or c'est bah totalement euh, pas le cas ou alors je connais pas du tout ce genre d'action de désobéissance. Mmh. Pour moi les actions de désobéissance actions civile c'est un tout petit groupe de personnes qui appuient à un endroit de manière à en faire faire parler du sujet ou du problème euh, dans les médias et donc potentiellement dans le monde politique pour dire peut-être qu'il y a un problème et qu'il faudrait s'y attaquer. Et euh, voilà l'angle par lequel on prend le problème. Donc c'est à aucun moment euh, une imposition à la majorité, même les actions euh, dans le, le sommet de l'élevage oui. n'ont pas pour conséquence d'empêcher euh, les gens partout d'acheter de la viande. Non mais empêches les gens euh, d'aller au sommet de l'élevage déjà, tu vois. Tu, tu restreins leur liberté, mais de quel droit mais c'est même pas, c'est même pas réellement vrai, en fait. Bah euh, ouais. Tu... Ah si, c'est réellement vrai. Tu bloques le salon de l'élevage, tu ouais. perturbes, tu perturbes les conférences. Les gens, ça les embête, les citoyens qui voulaient aller au salon de l'élevage. Et, et ils te disent, mais pourquoi vous faites voilà. ça Alors là, ouais. c'est intéressant. Euh, là, du coup, on rentre dans qu'est ce qu'une action des obéissances civiles L'action des obéissances civiles, elle a pour objectif de créer un nouveau rapport de force qui n'existait pas. Parce que lorsque toi, t'es chez toi et que t'as ton idée et qui est contre. Euh, tant que tu ne l'exprimes pas, tant que tu ne vas pas dans un endroit dans lequel il y a un conflit, parce que c'est comme ça que la société a changé et changera toujours par conflit, c'est la résolution du conflit qui fait avancer la société, et bien du coup, tant que tu ne vas pas au conflit, tant que tu ne vas pas à un endroit où ça dérange quelques personnes, il n'y a pas de débat. Il faut forcément qu'il y ait un conflit pour qu'il y ait un débat. Donc, effectivement, je trouve ça euh, même bizarre, ce serait comme d'être contre la désobéissance civile au nom de la démocratie, ce serait de dire... Euh, ah non, je suis contre l'évolution de la société parce qu'en fait, la société a toujours changé par conflit, a toujours changé par opposition, euh, qui a créé un débat, qui a permis de faire avancer une idée, qui a permis d'après ça d'inscrire dans la loi. Donc, ou voilà. contre la manifestation, parce qu'on a élu démocratiquement Macron et faire une manifestation ouais, contre et lui, bah... c'est antidémocratique. Mais justement, en fait, parlons-en, parce que si on n'est pas d'accord contre les minorités qui imposent des trucs, pardon, mais Macron, il n'a pas, pas été élu avec la majorité des Français. Hein, bah ouais. a, a c'est une minorité de gens qui ont voté pour lui. Euh... Ah, mais là, c'est un système électoral, c'est encore autre chose. Parce non, que... mais ce que je veux dire, c'est que si on, si on ce cas -là, commence, si on commence à parler de ouais. minorité de majorité, en fait, euh, et, de, et que la minorité ou la majorité font de la légitimité ou de l'illégitimité, bah, posons les vraies questions. Euh, Macron, il n'est pas du tout légitime dans ce cas-là, parce qu'il n'est il pas euh, le résultat d'une majorité euh, Alors, attention, euh, je suis d'accord, dans le fond, mais en fait, dans le, le, la vraie définition, je pense qu'on se trompe encore sur les mots, euh, Macron est légitime. Bah ouais. Parce oui. que les institutions sont comme ça, il, a, il, a, il est légitime. Mm -hmm. Alors, moi, ça m'écorche la gueule, mais comment dire, c'est parce que je ne le voudrais pas. Mais il est mm -hmm. Et le fait de faire des manifestations comme celle décrite là, bloquer un pouf, ou casser une vitrine, pour, euh, comme on l'a vu beaucoup de fois pour les véganes, etc., ou, ou qu'on dit les gens véganes, c'est légitime aussi parce que ce sont des outils pour pouvoir faire, pour imposer non pas un mode de vie aux autres gens, mais imposer un débat dans, dans, le, dans le débat public, comme tu l'as très bien dit. Donc le but il est là, et je pense qu'on en... comme tu disais tout à l'heure, le fait qu'il y a euh, un certain dogme, on n'a pas utilisé ce mot-là depuis tout à l'heure, un dogme qui voudrait protéger un système se protéger lui-même et criminaliser euh, le, un mouvement contestataire, on veut nous faire croire que « Oh, regardez, ces méchants extrémistes veulent nous imposer leur mode de vie !» Ah ben désolé, mais y a ces, ces extrémistes qui veulent nous, poser, nous, nous imposer un mode de vie existent déjà. Moi, à l'école, je mangeais de la viande tous les matins, tous les midis, fin, à, la, à la cantine, et ben ouais, il ben, y a des extrémistes qui m'imposent leur mode de vie. Ils tu vois, donc Du coup, ce pas, personne ne veut imposer rien à rien. En fait, il faut qu'on arrête de reprendre les éléments de langage de nos euh, détracteurs. On n'impose rien. Par contre, si on doit utiliser le mot là, on veut juste imposer un sujet qui, de fait, vient avec notre petit tract tout gentil. Euh, euh, Excusez-moi, on voudrait parler de ça. Ben, on nous écrase la gueule. Donc effectivement, ben, on va crier un peu plus fort. Mmh. Et, euh, et on, opte, on opte pour des solutions plus radicales. Mais il n'y a rien de méchant là-dedans. Et Alors il y a un truc, là on est à 1h20 de débat, donc il reste on va dire 10 bonnes minutes. Donc il y a vraiment une question qui va paraître un peu lunaire par rapport à ce qu'on a tout dit, mais que je me suis posé et que j'ai envie de vous poser, c'est si la majorité du peuple ne veut pas la démocratie, est-ce que lui imposer la démocratie est démocratique Encore une fois on ne peut pas savoir si la majorité... Vous avez deux heures <rire> Alors encore une fois, on ne sait pas si la majorité veut ou non la démocratie, mais on peut supposer que si la majorité continue à voter pour des Macron, à ne pas s'impliquer, etc., c'est peut-être qu'elle ne le veut pas. Et donc nous, on parle toujours de démocratie, on dit il faut ça, il faut ça, il faut ça. Mais est-ce que si la majorité ne veut pas la démocratie Imposer la démocratie, c'est démocratique. Non, oh attends, c'est hyper piégeux euh, ouais. comme question. Déjà, premièrement, eh, c'est quoi, pas, non, non. Moi, est je quoi la démocratie ouais, C'est quoi la démocratie Est-ce que les gens ont vraiment conscience qu'il y a des alternatives qui sont possibles Parce que quand mm -hmm. même, euh, ça fait une cinquantaine d'années qu'on vit avec euh, le mythe du euh, aucun autre modèle est possible. Donc ouais. non, mais par exemple, si tu dis aux gens, euh, moi, je vois quand je parle à mes parents et que je leur dis, il faudrait une démocratie, ils se disent, mais non, mais il y a un, euh, tout le monde n'est pas assez intelligent d'ailleurs. C'est pas que mes parents, tout le monde, il y a plein de gens qui le disent. Mais non, tout le monde n'est pas assez intelligent pour gouverner. Donc tu as des gens qui pensent vraiment, aujourd'hui, que la démocratie ne pourrait pas fonctionner, parce que tout le monde n'est pas assez... Euh intelligent, performant pour gouverner. Et t'as beaucoup de gens qui te disent ça, qu'il vaut mieux que ce soit des professionnels qui s'en chargent. C'est faux. Ah c'est tes parents, ce si je... qu'ils pensent, euh, ils se ça disent, dit. ah, ben si on prend mon postier et qu'on le met président de la République, ça va pas marcher. C'est ça. Et déjà, mais ça, pourquoi pas faux, un, Non, déjà, déjà, pourquoi pas <rire> Parce que les gens, on, on, a, on a une tonne d'études anthropologiques qui montrent que euh, les gens s'élèvent à la hauteur de la responsabilité dans laquelle on les place. Mais c'est pas vraiment ça la question, c'est juste... Euh, c'est qu'il faut repenser la démocratie de A à Z et effectivement euh, il faut en venir à bout de ce système représentatif qui ne représente personne et qui ne permet pas, en l'occurrence, euh, l'avancée des débats suffisamment rapidement sur des sujets comme celui de l'écologie. Euh, on voit, les démocraties actuelles en Europe ont échoué pour être à la hauteur de l'enjeu écologique. Il n'y a aucun pays européen qui est à la hauteur de l'accord de Paris et qui a respecté les accords de Paris. Donc là, on a un exemple typique où, normalement, selon toute logique, les humains qui, consistent, qui, sont, qui, ah, les humains qui ah. constituent la société de chacune de ces démocraties ont tout intérêt à éviter que dans 100 ans, ils ne puissent plus vivre sur cette planète. C'est logique quand même. Or, si les démocraties ne sont pas en capacité de prendre les mesures nécessaires, ça montre bien qu'on n'est pas dans une démocratie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la capacité, il n'y a pas la structure, il n'y a pas l'infrastructure qui permettent à cette conscience collective d'exister, d'émerger, de se former. On a une petite partie qui dirige, qui est en l'occurrence beaucoup trop proche d'intérêts économiques, qui, eux, contribuent euh, activement à la destruction du climat. Donc, euh, c'est la merde. Voilà. Il y a une question, j'ai vu sur l'écran, quelqu'un qui disait peut-être que les, Euro les Européens ne veulent pas être écolo. Ouais, ah. c'est ça, c'est ce que j'allais poser comme question. Eh ben tu leur un référendum et qu'ils disent non. Euh, tu disais aussi, peut-être comment on peut dire que les gens veulent pas qu'on bloque un salon de l'élevage, on les a pas consultés Et, euh, et, et au fait est qu'aujourd'hui, c'est pas que les gens votent Macron ou votent libéral, ça fait que les gens votent plus déjà. Faut, rappelons ça, il y a 60% des gens... Peut, au Brésil, 60% des gens n'ont pas voté pour l'un ni pour l'autre. Et pareil pour chez nous avec Macron. Il y a un rejet... Euh, de, de, de, donc du coup je crois moi je l'analyse comme ça, hein, c'est aussi de la supputation hein. je crois quand même, il y a un rejet des institutions classiques, ou du moins ce qu'on en voit euh, d'un système qui est pas bon euh, mais après c'est ça le truc et le, et de, et de, le monde de demain comment on veut le faire On n'a pas d'outils on n'a pas d'outils pour s'exprimer je parle pour euh, la France, on n'a pas d'outils pour s'exprimer à part voter, choisir son maître une fois tous les 5 ans tous les 4 ans, enfin ouais. c'est très complexe dans attends, attends je sais bien qu'il y a ouais. pas d'outils, bien sûr et, et bien sûr tout à fait, et j'en suis, mais dans l'idée là, euh, pour beaucoup, pour expliquer le fait que les gens n'agissent pas, c'est pour eux encore, ils se sentent pas, soit légitimes parce qu'on leur abache qu'ils le sont pas, ils ont pas de cravate, ils ont pas un col bien fermé, euh, mais ça ils commencent à comprendre, sinon les gens continueraient à voter, les gens continueraient à regarder BFM TV, à y croire ce qu'on dit, il y a de plus en plus de défiance envers tout ça, donc les gens, je crois, et puis d'ailleurs les gens sont, ça ne veut rien dire, mais nous sommes, on fait partie des gens, nous sommes de plus en plus conscients que euh, de ces choses-là. On est de plus en plus intelligent Tu parlais de mots intelligents, pareil. Intelligence, ça, c'est des mots mmh. qui nous trahissent. Ça veut rien dire, l'intelligence, parce qu'on n'arrive même pas à la quantifier, à la, à la définir. Il y a des intelligences. Et moi, je suis persuadé que mon postier pourrait être un meilleur président que Macron. Et... <rire> Donc, pour conclure tout ça, je vous propose de conclure en quelques mots ce que j'ai compris de ce qu'on a dit, et je vous laisse répondre chacun à votre tour, on va dire, à, à, en dernier mot à tout ça. Ce qu'on a dit, c'est que écologiquement, économiquement, c'est la merde. On arrive à, au bout. Socialement, la, voilà. on n'a pas suffisamment parlé de socialement, mais il ouais. y a vraiment des gens mais qui si. en chient de ouf. Oui. Et, et on est dans une société de plus en plus inégalitaire. C'est un des piliers qui se casse la gueule. Euh, et, et, et je l'ai vu mentionné plusieurs fois dans les, dans les commentaires, c'est vrai. On, en voilà. parle Donc pas on, à on arrive à cet effondrement. On n'a plus le temps de, euh, de, de faire des, des petits pas. Et on arrive vers un, un fascisme, un autoritarisme, plus que vers une démocratie. On peut encore euh, peut-être euh, changer ça, mais euh, ça arrive vers là. Qu'est-ce qu'on peut faire euh, en sachant que bah, ça va s'effondrer, que ça va être plus galère, que la démocratie, ça reste euh, plus utopique que l'autoritarisme que Qu'est-ce que les gens doivent retenir de ce live Qu'est-ce qu'ils doivent faire Encore une fois, ils ne doivent pas, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour essayer de changer les choses Un, une ou deux actions, tu vois, que ouais. tu, tu te dis, ça. Bon, au moins ça va donner du sens à mon combat. Bah écoute, Julien, Demos tu en faisais partie. On a construit un site internet qui s'appelle ilestencoretemps.fr, avec un regard, j'en faisais aussi partie de ce choix-là, avec un regard de qu'est-ce qu'on peut faire maintenant qui sera aussi utile dans l'avenir euh, donc sur ce site internet, il y a un ensemble de choses que les gens peuvent faire directement, selon ce qu'ils ont envie, euh, selon ce qui les intéresse tout particulièrement. Il y a des choses qu'on fait maintenant dont on aura besoin. Si aujourd'hui on rejoint une AMAP, qu'on achète ces légumes qui sont produits à moins de 50 km de chez soi, dans une situation d'effondrement, ce seront avant tout les réseaux ultra tendus euh, internationaux d'approvisionnement qui vont se casser la gueule. Avoir des agriculteurs, des maraîchers à côté de chez nous qui sont en capacité de produire la nourriture dont on a besoin, c'est indispensable. Et c'est dès maintenant qu'on peut le mettre en place, qu'on peut soutenir cet élan-là des AMAP. Avec Donc, son argent, en achetant. En achetant et aussi en y participant. Mm -hmm. En fait, on peut aussi créer une AMAP. Si vous êtes étudiant, vous pouvez monter une AMAP euh, dans votre université. Donc, il euh, y, a, y, a, y a une tonne de choses sur ce site Internet qu'il faut faire. Il y en a aussi beaucoup qui sont de l'ordre de... La formation à la désobéissance civile, si on pense à des mouvements euh, totalitaires, bah, on peut penser à ce qu'a pu faire Gandhi, c'était un système totalitaire qu'il y avait en Inde à l'époque où il y était, et il a réussi à mettre en place un mouvement désobéissant non-violent qui a remporté euh, la victoire. Donc euh, tout ce... il faut qu'on se sente légitime de le faire, il faut qu'on se sente en capacité de le faire, il faut qu'on s'organise et faire ensemble, c'est vraiment ça à mon avis qu'il faut faire aujourd'hui. Euh, moi, je vais avoir du mal à être concrète, mais si je pouvais donner deux conseils ou deux trucs que moi je vais essayer de faire, c'est premièrement euh, d'accepter de déranger, parce que euh, tous les signaux qu'on reçoit euh, quand on commence à avoir une pensée qui s'écarte de la norme, c'est qu'on fait chier, c'est qu'on a tort, c'est que... Euh, on culpabilise les gens, c'est qu'on euh, on prend pas le temps de vivre. enfin bref, on envoie plein de, de, de signaux comme quoi euh, on a tort. Et c'est normal parce qu'on va chercher les gens euh, dans des questions et euh, des problématiques qui, qui, qui, comment dire, qui sont profondes et qui les font chier. Donc on dérange, et il faut accepter de déranger parce que ça veut dire qu'on touche euh, juste, qu'on touche à un truc qui est compliqué à résoudre mais en même temps qui est essentiel. Donc premièrement ça. Et deuxièmement, moi je, je me méfierais énormément de la soumission... Et de l'autorité, je pense que c'est lié à la désobéissance civile. Je pense vraiment qu'il faut qu'on remette en question euh, l'obéissance, euh, la soumission, euh, l'ordre. Tu vois, on, on érige en, en, en valeur absolue l'ordre, alors que l'ordre, il a du sens que s'il sert quelque chose. L'ordre pour l'ordre, ça n'a aucun sens. Et donc, par exemple, les forces de l'ordre, ou le maintien de l'ordre, euh, je sais pas, on, les, les militants sont fermés pour... Ouais. Euh, trouble à l'ordre public, genre, ouais. en fait, ça veut rien dire, c'est l'ordre, pourquoi euh, dans, dans une dictature, dans un, euh, en enfer, il peut y avoir de l'ordre, en fait, donc, euh, voilà, genre, questionner la, la soumission, l'obéissance, et apprendre à désobéir, euh, voilà. Sur, ouais, pour, pour continuer là-dessus, je trouve ça fascinant de réaliser que euh, on est dans une situation hyper étrange où... Euh, Maintenir l'ordre, c'est-à-dire continuer comme maintenant, amène vraiment l'humanité à disparaître. C'est ça, c'est mourons dans le calme. Ouais, <rire> de la paix, de la paix sociale et c'est ouf. Ouais. ouf. Et c'est ouf. Et pareil, maintenir la, la société dans l'état tel qu'elle est, ne pas remettre en question l'équilibre de la société, c'est accepter. Que de plus en plus, l'écart se creuse entre les plus riches et les plus pauvres. Et d'accepter que de plus en plus de milliardaires euh, profitent de ce que de, de, des gens ont, ont créé. Donc en fait, on est dans un truc très étrange où c'est effectivement essentiel, je te rejoins totalement, de remettre en question, euh, d'être prêt à déranger, remettre en question ces choses, et euh, d'être prêt à questionner. Et puis évidemment, sinon. je ne parle pas de déranger pour déranger, là je vois les commentaires euh, en mode « Oui, bonjour, témoin de Jéhovah, je viens pour vous déranger, mais c'est pas grave, déranger c'est bien. » Non, non. C'est pas ça que j'ai dit, d'accord Donc bien. vous réécoutez. Ça a du bon sens. On était à la conclusion, c'est ça hein ouais. ah, Ok. Je rejoins très bien ce que vous dites. Effectivement, il faut savoir, euh, euh, je pense, arrêter avec la soumission, alors moi j'adore ça, bien sûr. être soumission euh, L'insoumission, bah ouais, quoi, bien sûr, ça, la, la désobéissance, j'ai du mal avec le mot, mais avec le, le fait, je le fais. Euh, bon, il n'y a pas de solution, effectivement, euh, là tu parles de, de, de, de richesses qui se concentrent, ben, encore une fois, l'histoire, moi je suis fan et je vois très bien qu'à chaque fois, c'est la même rengaine euh, dans toutes les civilisations qui sont effondrées, c'est l'écart qui se creuse et euh, les plus faibles qui font que les plus riches puissent être les plus riches, s'effondrent les premiers et quand c'est à leur tour, ben, c'est trop tard, il n'y a plus de fondation. Donc c'est ce qui nous attend euh, voilà, mais ça veut pas dire à chaque fois, vous voyez, ça s'est effondré, mais pourtant on est encore là donc les humains, l'humanité ne mourra pas je crois pas, il va y avoir quelque chose, forcément et on n'en est pas encore là, moi euh, je n'ai pas de, euh, de solution à vous apporter, plein, comme ce soir on l'a essayé de le faire et la petite conclusion pour moi c'est euh, bah, choisir son camp je préfère partie de cette team il, en, il est encore temps on est prêt ou pas ou qu'on s'en fiche peu importe on fait on fait ce qu'on doit ce qu'on juge être bon d'être fait et euh, et puis euh, si c'est trop tard si euh, c'est pas grave si bah, on a fait du mieux qu'on pouvait et, euh, et, du, et des meilleures choses finalement qu'on pouvait mettre en place donc voilà euh, c'est la seule chose que je pouvais trouver de de, de plus euh, neutre et à la fois le plus engagé possible à, à avancer pour une conclusion et alors moi il y, y a juste mon mot de conclusion, ça va être réagir à un commentaire que je vois qui me dit sans aucun ordre social, eh bien, les règles qui maintiennent la démocratie à laquelle vous tenez tant n'existent plus. En fait, quand on dit que, quand on critique cet ordre social, etc., c'est pas parce qu'on veut le désordre total, on veut un nouvel ordre qui soit celui euh, des citoyens, qui soit celui euh, d'un monde. Égalitaire, où il n'y a plus de rapport de force, au moins. C'est le où pouvoir on a des plus. mots. Tu sais, encore voilà. une fois, je te dis, pigeon, tu penses à quoi Un oiseau Moi, je pense voilà. à un mec qui se fait avoir, donc ça ne veut rien dire. <rire> c est, c est, euh, eh bien, ordre, ouais. c'est pareil. Ouais. Euh, c est c est <rire> ça. Le pouvoir des mots. Il enfin, faut arrêter. Alors, euh, L'action est plus importante que les mots. Les mots, c'est très important, mais nous nous enfermons pas dans les mots. Je te dirais, pareil, euh, je fais des réunions répolitiques très souvent euh, sur le mot révolution, les mots euh, fascistes, les mots machin. On se prend le bec, mais révolution, c'est la vie. Maintenant, une révolution, la Terre tourne autour du Soleil, c'est une révolution. Elle a, elle a fait la n'y à personne de la terre tu vois donc du coup c'est voilà nous, nous, il faut un ordre bien évidemment qu'il faut un ordre il faut il faut de la politique parce que la politique définit les, les on règles peut de changer vie, ordre, les règles de vie les dire... en commun entre humains et non humain donc il faut sauf que l'ordre aujourd'hui il vient défendre un ordre qui ne nous est pas bénéfique contraire qui nous est qui va nous entraîner vers la vers, vers, vers, vers la fin on veut un ordre avec un intérêt central qui est l'intérêt général et pas l'intérêt particulier euh, de quelques uns est-ce que je peux dire une image J'aime bien les images. Je veux dire une image. J'aimerais bien partager une image. Euh, j'ai souvent la sensation qu'on va dans le mur euh, et qu'on on va même tellement vite qu'on est genre capable de le fracasser, mais de ouf. Et un des trucs qu'on peut faire, un des trucs que j'ai commencé à faire il y a, il y a quelques années, c'est juste de de me retirer du flux constant de personnes qui vont dans le mur et de regarder au moins, prendre conscience qu'on en est là, qu'on est en train d'aller vers, vers là, euh, commencer à crier fort « Allo, je crois qu'on va dans le mur ». Peut-être accueillir quelques personnes qui du coup sortent du rang en entendant que euh, mon cri et, et se joignent à moi et, et en fait l'idée vraiment, le concept c'est qu'on soit tellement de plus en plus nombreux à crier sur le bord du chemin qui nous mène dans le mur qu'on va dans le mur qu'on est à la fin en capacité de faire un petit blocage <rire> une petite action de désobéissance qui euh, bloque le chemin le temps euh, d'éviter que tout le monde aille dans le mur et euh, que notre société entière se fracasse bien qu'effectivement il faut que notre société se fracasse euh, parce que si elle, si elle continue, euh, on crève tous Puis, pour l'aide de ses cendres. On moi, la conclure quand même. <rire> moi moi j'ai envie de dire euh, on, on, nous on, on s'occupe beaucoup de ces questions là et on vous donne des conseils, mais les gars en fait renseignez-vous et euh, trouvez euh, le meilleur moyen d'agir le truc qui vous cale le plus de sens. Là on, on s'en prend plein la tronche aussi dans les commentaires en disant oui vous faites pas ci, faites pas ça, c'est pas bien. Bah euh, genre cherchez, trouvez et faites. Oui, et puis un truc aussi important, c'est que on n'est pas parfait. On parle là ce soir, mais on n'a pas de légitimité spéciale. On n'est pas euh, euh, des écologistes parfaits euh, qui faisons tout parfaitement dans notre vie. On essaye juste de faire au mieux et d'être cohérent avec ce qu'on veut faire. Et c'est ça, euh, ce qui est le plus important, je pense, être cohérent et faire le mieux qu'on peut et faire pour ensemble. se sentir bien oui. et heureux. Faire, faire. On revient à ce que tu disais au début. Soyons heureux et <rire> Et voilà. Ben, bah, je vous remercie déjà à vous trois d'être venus bah, et d'avoir discuté avec euh, Merci, Julien. Merci voilà. Merci, aussi. Antoine. Et puis, merci à nos merci deux techniciens, Antoine. Merci Léo. Euh, Léo. et Antoine euh, qui qui ont bien euh, oui, il faut que je regarde cette caméra euh, Léo et Antoine qui ont bien géré la technique. Euh, voilà, merci à tout le monde pour ce live et on en refera très certainement d'autres parce que c'était bien sympa. Euh, on essaiera de voir pour communiquer un peu plus avec vous là, on vous voyait tout le temps, parce il y avait c'est sympa. Et partager, <rire> c'est sympa et si vous voulez euh, continuer à à on voir ce sujet <rire> Eh bien, allez voir la chaîne partager c'est sympa. Allez voir la chaîne J'ai mille choses à te dire. Elles sont dans la description du live. On ensemble. Euh, vous aurez d'autres clés de compréhension sur tout ce qu'on vient de dire. Voilà. Point, oui. Eh bien, merci à <rire> tous. Merci, bonne soirée Et à bientôt.